Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais baisser le son. J'essaie d'envoyer un emote sur le chat, mais ça ne veut pas marcher. <rire> Qu'est-ce qui se passe Ah, voilà. Oui, par contre, là, fais attention, tu risques d'avoir un problème. Bonjour. Pourquoi euh, Parce que si tu appuies comme ça, alors que c'est en porte-à-faux, c'est compliqué, quoi. Ah oui. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, et bonsoir. Euh. Coucou Petit cancanou. Salut Petit Cancanou, comment ça va Après le chouchou du mardi. Le chouchou du mardi. Avec la, le super syndicat du rail. Le, le, le chat qui le du rail. Le uh, R&B Fever du... Enfin voilà, on, on, on peut faire des déclinaisons comme ça. Euh, bah ça va, ça va toi Oui ça va, es, ça va. T'es sûr que t'es bien posé Parce que là tu viens de te... Non, ça le va, goût. ça va. Ok. Bing. Euh, non, ben bah, nous, ça va. Hein. Oui, bien sûr, tout va bien dans le meilleur de monde. On habite le meilleur pays de tous les temps. Ah oui. Oui, parce que bah, ça fait depuis un moment quand même qu'on est pas venus. <rire> ah oui. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon. Ah, moi, je j'ai pas suivi non plus. Hein. Il paraît que. Hein, il paraît que c'est complexe. Hein. <rire> bon. Qu'est-ce qu'on fait, nous, ici Bah, nous, on fait. Euh... On fait euh, de la politique à travers euh, un truc qui s'appelle une chronologie des femmes artistes. Quoi Moi qui pensais que c'était anti-politique, parce que euh, depuis, an, depuis la contre-soirée euh, contre électorale, j'ai appris qu'il y avait des streams anti-politiques. Anti-politique ah ouais. Mais c'est rigolo. Euh, c'est ah, même pas apolitique. Ah, ah, ah, bonjour Raving Bell bonjour, Comment allez-vous Qu'est-ce ah, ah, ça y est, la prod pas, est... est arrivée. Bonjour, connaissez-vous la prod? Bonjour, la prod! C'était bien euh, Elfenring. J'espère que euh, j'espère que ça a bien tatané. J'ai cru voir que euh, fallait juste bourriner euh, certains boss. J'espère que ça. Oh! oh là là! Oh, bah, le filet le fil de, le, le fil de mes écouteurs. Salut Misto! Comment Hello. ça va? Bon. c'est les raids alors oui bah, euh, stream de chronologie des femmes artistes oui voilà euh, et ben donc euh, comme tous les tous les jeudis soir, euh, à 21h entre 21h et 21h10 12 <rire> euh, on, se, on est là euh, pour continuer notre chronologie des femmes artistes et nous sommes à l'épisode 28 déjà c'est beaucoup. Épisode 28 de la saison 2, c'est vraiment beaucoup. Euh, comme quoi les semaines passent vite au final. <rire> on va dire. Euh... mais euh, Oui, non, bah voilà, donc on continue, on est toujours là, on a toujours des ressources. Euh, euh, voilà, le, on alimente cette, cette frise ici, présente euh, avec passion et avec vous. Euh, pour, euh, pour nous accompagner avec euh, vos blagues, vos trouvailles, vos jeux de mots, vos calembours euh, et euh, votre avis, bien sûr, sur ce qu'on qu découvre. Euh, pour refaire un topo euh, rapidos, Chronologie des femmes artistes, qu'est-ce que c'est euh, Quid de Chronologie des femmes artistes C'est un temps de découverte et de partage et d'amour où on vous fait parcourir des pages Wikipédia de femmes artistes et on va un peu découvrir leur vie à travers les éléments qui sont renseignés dans Wikipédia qui peuvent être très parcellaires ou très complets, très centrés sur leur vie amoureuse comme très centrés sur leur art voilà chose qu'on essaie d'éviter quand même. On essaie d'éviter les pages où on parle pendant 4 heures de son amant et, et de ses lettres. Et de ses lettres, voilà. Et euh, donc, on va trouver à l'intérieur de cette page euh, la date de première monstration, qui est la première fois qu'un public hors euh, euh, famille, euh, bureau du médecin, amis de la famille, euh, non, plus tu peux observer. <rire> moi, je sais pas, il y a eu cette demande la semaine dernière est-ce que euh, si on donne son dessin, euh, je sais pas quoi. Euh, bref, c'est euh, pas grave, moi non plus, j'ai pas compris. Euh, Peut-être Raving elle aura compris. Euh, et donc, euh, voilà, date de première monstration donc un public large, euh, plus large en tout cas qu'au départ, qui découvre le travail, et c'est cette date-là que nous mettons dans la frise chronologique. Euh. Voilà, et puis on découvre les œuvres, bien sûr, on regarde on regarde le travail, on le commente, on aime, on déteste, on n'aime pas les enfants sur les tableaux, euh, en qui font peur. Euh, bref, et, euh, et puis voilà, et au niveau aussi, bah si bien sûr, qu'est-ce qui est important aussi, c'est que notre frise chronologique commence avant Jésus-Christ et euh, s'arrête en 1982. C'est ça 82 Mmh. J'ai bugué d'un seul coup. En 1982. Euh, voilà, et pratique, pratique visuelle, celle que l'on peut vous transmettre à l'écran euh, avec amour et euh, bienveillance. Alors, oui, la, bien, la team bienveillance <rire> non, sur Twitch. Pardon. pardon. Alors, euh... on, nous aussi, on peut parler de loin si tu veux, Riving Belle Pour faire la blague. Si tu écoutes de loin, on peut parler de loin. Voilà. Moi, je parle déjà de loin. Ok. Est-ce que tu veux que je continue le biais parce que as Non, dit... c'est bon, j'ai fait euh, les pratiques visuelles euh, inscrites dans le champ euh, des beaux-arts. Euh, qui... J'ai pas entendu eurocentré euh... pour notre apprentissage. Euh... Mais non, non, parce que maintenant, on l'a dépassé ce non, faux. point de départ eurocentré. L'apprentissage, apprenti... il est toujours actif. Hein. Alors, on... Donc, oui, on a quand même. Un... On a appris l'histoire la... de l'art de... de manière eurocentrée, c'est-à-dire euh, la France aime la France. L'Europe euh, aime l'Europe. Voilà. Annonce, pourquoi il y a une annonce Il y a une pub là Qu'est-ce qui se passe Ah il y a les pubs forcées là Attendez Et Ça veut dire quoi annonce À moins que ce soit Petit Concord qui a fait un, un shot Ici si on aime les enfants creepy, euh, des, pe des peintures, mais, je, mais non, je crois qu'il y a une, vraiment... Ah non, t'as mis en avance un mot Je comprends pas. Bon bref. <rire> il y a une pub Qu'est-ce qui se passe Tapez la pub de ma part <rire> Dites-nous c'est quoi comme pub Moi de moi de mon côté je vois rien Qu'on qu bloque le compte. Euh, ouais, de notre côté on voit pas. mais on rêve, bon, Voilà, bon, on continue. Tu nous diras, petit cancan, si c'est toi qui as fait l'annonce ou, euh, ou bien. Mais euh, on continue du coup. Oui. Euh, voilà, les donc, outils, peut-être tu outils. peux faire Alors les outils. Ok. Donc Frama. Il euh, y a un Framapad qui est actif avec l'ensemble des artistes qu'on a faites. Euh, plus euh, par épisode, par euh, par euh, archive aussi, parce que vous pouvez retrouver les archives YouTube. Je fais tout à la à, à la main. Euh, non, c'est vrai que ça, ça, marche, ça marche plus, ça, ça marche plus. Ça. Ah, ça fait ça quand tu mets en surbrillance le message dans le chat je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Euh, mais du coup, il s'est pas affiché du côté de l'affichage de, de, de l'affichagement. C'est trop bizarre. Euh, bref, bref, tout ça pour dire. Euh, oui, oui, le petit chat, ok. Bonjour, le petit chat. Euh, non, mais c'est juste qu'on n'a pas l'habitude. Il euh, y a aussi, donc, du coup, tous les, tous les, tous les retours, toutes les archives du côté de YouTube, comme je disais. Il euh, y a quoi d'autre aussi Il y a le Twitter, si vous voulez suivre en live et en direct ce qu'on fait, euh, sachant que le Framapad et le Twitter sont mis à jour en même temps. Euh, voilà. Euh, si vous avez de l'argent et que vous ne savez pas quoi faire... donner de l'argent à, à nous pas à Valérie Pécresse ni à ni à Jeff Bezos ni à Jeff Bezos surtout pas à Valérie Pécresse du coup et euh... <rire> attends j'ai vu un tweet pardon Excuse moi mais je, avec le l'arrondi en caisse et il y avait écrit euh, voulez-vous soutenir Valérie Pécresse c'était oui, une photo je, mais j'ose espérer que c'était pas un vrai non c'est faux c'est faux, faux ok super que... euh, <rire> voilà et euh... et quoi d'autre qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus je sais plus je sais plus bah c'est bien si vous le pouvez, bien sûr, dans la limite de vos moyens euh, et dans de vos circonstances, bien entendu, euh, actuelles et futures. Si vous avez des projets, gardez-les pour vous. Euh, C'est peut-être plus nécessaire pour ça. Euh, voilà, voilà. Donc, et si on compte commencer... Alors, j'ai regardé, le, regardé le, le, euh, les favoris. Oui. On en est à 96. Ah, on a réussi à augmenter, de, à baisser de 2 par rapport à la semaine dernière. Exactement. Et donc, celui de Poutou aussi oui le, le tweet de Poutou euh... ah, celui de Poutou était vénère euh, le dernier que j'ai vu <rire> il était très marrant <rire> il était très bon mais, euh, mais un peu vénère il... je crois qu'il était un peu fâché je pense oui. <rire> parce que lui il n'a pas demandé à se rembourser les frais de campagne non je crois qu y a. alors d'après ce que j'ai compris il y a des remboursements sur euh, les impressions euh, c'est euh, pour ceux qui ont celles qui ont euh, moins de euh, un, moins de 5%, je crois. Mmh. Et euh, du coup, t'as des remboursements d'impression, de, je crois. Peut-être de frais de déplacement aussi, mais sinon, c'est tout. D'accord. Mais comment t'arrives à 5 millions Ah, c'est l'allocation des salles et tout. Non, mais quand, quand tu t'appelles LR et que tu sais pas compter, en fait. Je te rappelle qu'ils ont carotté 15 millions de. Attends, LR, ancien, anciennement UMP, anciennement RPR. Ouais. Là-dessus, ils savent pas gérer, je crois. Ouais, c'est vrai qu'ils ont <rire> du mal. ouais, c'est vrai qu'ils ont du mal. Et euh, voilà. Bon, bref. Euh, tout ça pour dire. Donc, on va continuer. Euh, je vais vous montrer, du coup, euh, là où on en est euh, sur l'affichage. Comme ça, ça va être clair. Euh... Window. Le zénith. <rire> ouais, oui. Bien sûr. Oui, le zénith. C'est vrai qu'il y a eu le zénith. Indeed. Donc, voilà. Euh, hop. Euh, Myriam Shap Shapiro. Euh voilà. J'ai choisi déjà les noms, hein, j'ai déjà tout préparé, comme ça c'est fait. Qu'est-ce mm -hmm. que tu en penses Tu veux oui. commencer? Très bien. Euh, oui, alors Myriam Chapiro que... qui fait partie de du mouvement euh... des artistes féministes pardon. Prends ton temps, Ouh. prends ton temps. Les artistes féministes, euh, on en avait déjà parlé avec euh, la page de Judy Chicago, c'est ah, comme ça qu'on Tu t'en rappelles bien, parce que moi, là, sur Oui, parce qu'il y a la Woman House à côté avec la photo et que... Je, ah oui, oui, oui, bien sûr. Je sais, parce que... Je sais, t'as vu oui, tu Alors, Myriam Shapiro, née le 15 novembre 1923 à Toronto, au Canada, est morte le 20 juin 2015. C'est une artiste féministe canadienne ayant vécu aux états unis Pionnière dans l'art féministe, elle utilisait différents médiums tels que la peinture, la sculpture et la gravure. Elle est considérée comme l'une des chefs de file du mouvement Pattern and Decoration. Euh, si vous entendez des bruits, il y a euh, une certaine personne qui s'amuse à faire des coups de tête dans le micro. Et ronronné, hein, pour préciser voilà. qu'après personne sait, on la cible pas bien entendu. Euh, quitte quitte à, à se faire attaquer, euh, il vaut mieux que ce soit plus tard. Alors, donc on reprend biographie, euh, et peut-être tu vas m'avancer la page directement Oui, comme ça c'est très bien. Tu vois. Donc mmh. elle on nous a dit, elle est née en 1923 à Toronto, elle s'installe à New York au début des années 50. Elle y rejoint le milieu des peintres expressionnistes abstraits, pratiquant l'all-over, le dripping, etc. Donc, le all-over, recouvrir l'ensemble d'une surface avec le même motif. Dripping, le fait de lancer des petites touches de peinture. J'ai bien fait, hein, t'as vu All-over, j'ai bien décrit. Hein. Ouais, moi mais non, mais moi j'aime bien comment tu décris. Hein. Dès 1963, sa série euh, shrine. Pff, shrine. Shrine Shrine, shrine c'est euh, une sorte de. Euh, comment, comment expliquer ça c'est euh, pas un temple mais euh, un, un endroit euh, sacré quoi d'accord enfin, un objet sacré aussi parce que ça ah, se poser un endroit de ok partons d'une iconographie qui lui est spécifique pardon oh, je suis arrivé ouais, deuxième en, en, ah, en, trois, en trois secondes le motif de l'œuf ou la silhouette, silhouette d'une femme notamment se distingue des productions des autres artistes et est inclassable. À partir de 1970, elle déménage de la côte est des états unis à la côte ouest avec son époux Paul Brach, artiste également. Son travail se situe à la frontière entre beaux-arts et artisanat. Ses peintures sont composées d'éléments artisanaux puisque selon elle, les éléments artisanaux et de décoration sont associés à la femme et à la féminité. Elle s'empare de symboles associés à à la femme tels que les coeurs, la décoration florale, les motifs géométriques et la couleur rose. Et la page se termine ici, je pense que nous allons aller voir dans l'anglais, peut-être. Euh, oui, oui, euh... parce que j'ai touche transformé en français, là. Parce que là, euh, c'est très limité. Alors, alors, voyons voir, faut que je, je, faut juste que je prenne le, voilà, hop, que je mette à jour un peu la commande, parce que j'ai oublié, ah. euh, lol, lol. Il euh, y a tellement de trucs à mettre à jour. Oui il y a une commande artiste bien entendu parce que bah je l'écris oui. maintenant dans le titre parce que je me suis dit oui bon vous connaissez pas les commandes j'ai bien compris. Euh, vous ne savez pas non plus qu'il y a un point CMD avec des commandes sonores et des vidéos aussi. Voilà. Donc du coup on va regarder du côté anglais. Chut, chut. Mmh. Ah. Oh, ça a l'air dense. C'est plus long. Ah. Euh, <rire> ah bizarrement, c'est bizarrement c'est plus long. Hein. Eh bien, euh, allons-y. Alors, euh, donc ça, on a vu. Elle était peintre, sculpteur, euh, impression, impressionnante. Elle faisait des impressions. <rire> et pionnière du dart féministe. Euh, ça, on avait vu. Euh, donc, ça floute la frontière entre les beaux-arts et euh, le, le craft, uh, craft art. Tac, tac, tac. Elle va C'est quoi, craft élément Du coup, c'est des, des des... du... du... Ouf, ils l'ont dit tout à l'heure. Artisanat Oui, par exemple. Qu'elle incorpore des éléments d'artisanat dans ses peintures, pour évoquer, donc, du coup, la question de la femme et de la féminité. Euh, le travail de Chapiro, euh, voilà, porte sur les, les, les problématiques féministes et l'art, spécialement dans les aspects du féminisme, féminisme en relation avec l'art abstrait. Chapiro, euh, alors honed, je ne sais pas ce que ça veut dire, h o n e d. d Où Non. Euh, euh, je sais même plus. Bon, en je, tout cas... Je, euh... je vais chercher, je te dis. Continue. Donc, elle a quelque chose dans son euh, artisan... son travail artisanal domestique, et euh, elle a été... Euh... Aiguisée. Ah d'accord, donc Shapiro a aiguisé son euh, travail euh, artisanal domestique et a été capable de créer un travail qui, euh, bah, qui a fait sa place, je suppose, enfin, qui a créé sa place au sein euh, des autres, du reste de, des Beaux-Arts. Et donc on nous dit que ces travaux représentent l'identité de Shapiro en tant qu'artiste travaillant dans le centre de l'abstraction contemporaine et euh, simultanément comme une, euh, une, une féministe qui va challenger les représentations de euh, la conscience de, des femmes à travers ce, donc l'imagerie qui y est associée. Elle a souvent utilisé des icônes qui sont associées aux femmes comme les cœurs, donc ça on a vu tout à l'heure, les décorations de fleurs, les, les motifs géométriques et la couleur rose. Dans les années 70, elle fait... Euh un éventail. Ah, un éventail. C'est ça, Hand Fan Oui. Elle va créer un éventail, donc c'est un objet euh, typiquement... Un petit objet typiquement féminin. Euh... Oui, by painting it. Ouais. Alors, en le peignant... Euh, euh, de, de, sur 6 pieds euh, et 12 pieds. Oui, elle la taille. Hein, oui, elle a fait une forme géante de ça, quoi. Euh, donc, ce, cette peinture. Euh, en forme d'éventail. En forme d'éventail. Euh, est une icône euh, powerful, avec po qui a de pouvoir, et qui donne à euh, Shapiro l'opportunité d'expérimenter. Euh, en dehors de cette. Euh, de en dehors de ça, émerge une, une surface de euh, texture colorée et composée. Et là, non. une complexité euh, de textures colorées et opulentes et d'une opulence qui forme les bases de son style personnel. Les kimonos donc, les euh, éventails, les maisons et les chœurs sont les formes euh, qu'elle va, conti qu va, qu va continuellement répéter et qui vont euh, montrer ses sentiments, qui vont dévoiler ses sentiments et ses désirs, son anxiété et aussi ses espoirs. Alors. Donc, elle est née à Toronto, ça, ok. Elle était la seule femme de... ok. Euh... Donc, après, on nous dit... Ah, bah, si, ça, c'est intéressant pour euh, son travail, je pense. Euh, son grand-père russe, donc, qui était immigré russe, a inventé la première euh, poupée qui a euh, bougé les yeux, qui avait les, les yeux euh, qui bougeaient aux États-Unis et qui a manufactu manufacturé le Teddy Bears. Euh, L'ours Teddy euh, qui, est très fan de, euh, enfin, qui est très utilisé par des présidents américains, on va dire. Mm. Et donc Shapiro a plus tard inclus ces euh, poupées dans son travail, Les poupées dans son travail, euh, as paper cut out des pochoirs, On peut des c'est des papiers, des coupés, papiers quoi. découpés ouais. et des reproductions de photos, d'images de magazines euh, et donc dans son dans sa dans son texte, le hein. texte qui accompagne euh, une exposition de son travail à la Flo Flomenhalf Gallery, elle remarque que euh, dans notre pays, nous n'avons pas euh, nous, nous ne ressentons pas les mêmes choses pour les poupées que en Europe, en Afrique ou en, en Asie. Euh, donc, c elle, elle amène une anecdote. Enfin, elle parle là d'une anecdote que euh, sa nourrice, ça nourrissent. C'est ça, Nuns oui. Que ça nourrissent. Euh, lui a expliqué à, dans un temple japonais. Enfin, euh, qu'elle lui avait expliqué dans un temple japonais les, leurs raisons. Euh, de, de prendre soin des âmes et des poupées oui dans, dans les temples japonais la, la raison d'être des poupées c'est de, de, de, de tout to care donc c'est porter les, les plutôt. Pas, ouais, peut- c'est porter pas... les âmes dans, dans, dans les poupées ok euh, donc son père était artiste et intellectuel ok euh, il était un artiste de design industriel. Ok, ok, ok. Donc, en tant qu'adolescente, Shapiro a, a, a été au Victor. Oh quoi A eu pour instructeur Victor Damico, son premier prof moderniste, à, au Musée des Beaux-arts, au Musée d'Art euh, moderne. Euh, là, les après-midi, elle rejoignait les classes WPA pour adultes, et c'est là qu'elle a étudié le dessin à partir de modèles nus. En 1943, Shapiro va entrer au Hunter College à New York City, et va être transférée ensuite à l'Université d'Iowa. Euh, donc, c'est à, à cet endroit-là, à l'Université d'Iowa, que Shapiro va étudier la peinture avec Stuart Eddy et James Lechet. Lichet. Elle va aussi étudier le, les techniques d'impression sous la direction de Maurizio Lazanski, qui était son assistant personnel, euh, et qui va l'amener à... à, à ah oui, qui va l'aider à créer le, le Iowa Prince Group. Lazansky a, appris, a enseigné à ses étudiants à utiliser plusieurs types de techniques d'impression dans leurs travaux et à étudier les travails de maîtres pour trouver des, des solutions techniques à des problèmes. Euh, à, à la State University of Iowa, elle va rencontrer l'artiste Paul Brach, euh, avec qui elle va se marier en 1946. Après que Brach et, et Shapiro étaient diplômés en 1949, Brach va recevoir un, un job à l'université du Missouri en tant qu'instructeur, enfin prof de peinture. Shapiro va pas avoir de poste, elle, de son côté, et elle va être très malheureuse pendant cette période. Euh, à partir de 1951, ils emménagent à New York City, et ils, se... ils deviennent amis avec beaucoup d'artistes de, de l'expressionnisme de abstrait euh, qui sont à, à l'école de New York, dont John Mitchell, Larry Rivers, Knox Martin et Michael Goldberg. Shapiro et Braque euh, oui. vivent à, à New York City pendant les années 50 et les années 60. Myriam et Paul ont un fils, ok, d'accord. Blablabla. Bla. Euh, avant et après de donner donc, euh, naissance à son fils Peter, Shapiro va un peu se battre avec son identité et euh, sa place en tant qu'artiste. Et donc on, on peut voir que dans les studios successifs de Myriam Chapiro, après cette période de crise, elle va, euh, il va y avoir deux types d'environnements euh, et de réflexion. Ah oui, elle va, elle va commencer à réfléchir sur son, à, à la fois sur son environnement et euh, sur les changements euh, et quelles quelle répercussions ça a sur ces changements dans la vie et dans son art. Et ensuite on me dit qu'elle va mourir. <rire> c'est marrant parce qu'ils n'ont pas beaucoup parlé. Donc c'est la carrière ça. Ouais, ouais. Bon. Carrière, alors Tu veux pas qu'on essaye de traduire parce que je vois que t'as un peu de mal Ouais si tu veux. C'est long en fait un peu. Bah, c'est peut-être plus simple justement si je traduis direct. Alors... Sa carrière. Donc, la carrière artistique de Myriam Shapiro s'étend sur quatre décennies. Elle, elle s'est impliquée dans l'expressionnisme abstrait, le minimalisme, l'art informatique et l'art féministe. Elle a travaillé avec le collage, la gravure, la peinture, le fémage... C'est quoi ah, C'est comme ça que ça... ça, ça c'est quoi, Womancraft qu'ils ont traduit Non, de... non c'est fémage. Bah, je sais même pas ce que ça veut dire, alors. Je vais vas-y. Le On va regarder ce que c'est le fémage. En utilisant l'artisanat euh, des femmes, donc en gros l'artisanat dit féminin, dans ses œuvres d'art et sa sculpture. Shapiro a non seulement honoré la tradition artisanale de l'art féminin, mais a également rendu hommage aux femmes artistes du passé. Au début des années 70, elle a réalisé des peintures et des collages qui comprenaient des reproductions de photos d'artistes passées telles que cassa au milieu des années 80, elle peint des portraits de Frida Kahlo au-dessus de ses vieilles peintures d'autoportraits. Dans les années 90, Shapiro a commencé à inclure des femmes de l'avant-garde russe dans son travail. L'avant-garde russe a été un moment important de l'histoire de l'art moderne pour Shapiro, car les femmes étaient considérées comme des égales Alors, avec pe les hommes. Petite pause. Fais mage. Alors, ouais, c'est quoi « Dans la terminologie de Myriam Shapiro et Melissa Meyer, c'est un objet, une création plastique partant de démarches conceptuelles et de techniques traditionnellement utilisées par les femmes. » Ok. À ne pas confondre avec le mot « femage » qui a été utilisé <rire> par l'artiste Louise Linders Lindstromer dans le sens « d'hommage rendu par une femme » et par la stylisticienne Laila Véron dans le sens « d'hommage rendu à une femme ». Ok, c'est la même chose Non, mais je pense que Lélia Véron, par contre, euh... je pense que c'est peut-être elle qui a fait la ref à Louise Louis Lindstrom, non Peut-être. Euh, parce que Lélia Véron euh, elle travaille sur les mots, donc j'espère qu'elle fait euh, des recherches un peu, quand même, sur ça. Ok. Bon, bah, donc on continue. Alors, euh, Paul Braque et Muriel. Il y a eu M un petit oncle de Cancanu, euh, justement, pour le bug de, ah. de, de Female H&M. Paul Braque et Myriam Shapiro sont retournés à New York après leurs études supérieures au début des années 50. Bien que Braque ait fréquenté le, le club, où les artistes expressionnistes abstraits se sont rencontrés pour débattre, parler, boire et danser, elle n'a jamais été membre. Dans l'un de ses journaux, elle a écrit que les femmes n'étaient pas considérées comme des artistes sérieuses par les membres du club. Shapiro a travaillé dans le style de l'expressionnisme abstrait pendant cette période. Entre 53 et 57, Shapiro a créé une œuvre substantielle, elle a créé son propre langage gestuel, peindre finement et essuyer, dans lequel la zone essuyée jouait un rôle important en tant que zone peinte. Bien que ses œuvres aient été abstraites, comme, les, comme son œuvre Beast, Land and Plenty, Shapiro les a basées sur des illustrations en noir et blanc d'œuvres de vieux maîtres. En décembre 1957, André Emmerich sélectionne une de ses toiles pour l'ouverture de sa galerie. Bon, on a déjà décembre 1957 comme date. <rire> je garde. À partir de 1960, Shapiro a commencé à éliminer les. Euh, Excuse-moi, j'ai mis ce clic. Adieu, la page. Euh, Shapiro a commencé à éliminer le pinceau expressionnisme abstrait de ses peintures, donc la touche, je suppose, de ses peintures et a introduit euh, une variété de formes géométriques. Shapiro a commencé à chercher des symboles maternels pour unifier ses propres rôles en tant que femme. Sa série Shrines, donc on a vu tout à l'heure, a été créée entre, en 1961-63 dans cet esprit. C'est l'un de ses premiers travaux qui était aussi une autobiographie. Chaque section de l'œuvre montre un aspect d'être une femme artiste il symbolise aussi son corps et son âme. Le jeu entre l'illusion et la profondeur, de la profondeur et l'acceptation de la surface, est devenue la principale stratégie formelle du travail de Myriam pendant le reste de la décennie. Les sanctuaires ont permis à Shapiro de découvrir les aspects multiples et fragmentés d'elle-même. En 1964, Shapiro et son mari Paul ont tous deux travaillé à l'atelier de lithographie de Tamarin. L'un des plus grands tournants de Shapiro dans sa carrière artistique a été de travailler à l'atelier et d'expérimenter le papier Colorhead de Jeff Joseph Alberts, où elle a commencé à fabriquer plusieurs nouveaux sanctuaires et à créer ses premiers collages. Je pense qu'on va retrouver plus d'ex... Enfin, on comprendra mieux quand on verra son travail. Oui, en fait, je vois, c'est un peu des. Tu sais, c'est des ajouts de, de différents trucs. Mmh. Euh, je vois à vois peu près pour l'instant. Alors, en 1967, Shapiro et Braque ont emménagé en Californie pour pouvoir tous deux enseigner au département d'art de l'Université de Californie à San Diego. Là, Shapiro a rencontré David Naliboff, Nali un physicien qui travaillait pour General Dynamics. Nali Boff a formulé des programmes informatiques capables de tracer et de modifier les dessins de Myriam Shapiro. C'est ainsi qu'une de ses œuvres les plus emblématiques, Big Ox 1, de 1968, a été créée, dont les diagonales représentaient les membres de l'homme de Vitruve, tandis que le haut figurait le centre des femmes, le vagin, la matrice. Cette œuvre est décrite comme un emblème archétypal nouvellement inventé, basé sur le corps, euh, pour le pouvoir et l'identité féminine, réalisé en rouge-orange brillant, argent et tendre nuance de rose. On pense également que le haut symbolise l'œuf qui existe comme la fenêtre de la structure maternelle, avec les membres tendus. C'est quoi les membres tendus d'un œuf Je sais pas, je pense que c'est les membres tendus de, du, du dessin, je pense. Le programme d'art féministe. Alors, par la suite, elle a pu établir le Feminist Art Programme au California Institute of the Arts à Valence avec Judy Chicago. Le programme visait à résoudre les problèmes des arts à partir d'une position institutionnelle et se concentrait sur l'expansion d'un environnement féminin dans le centre-ville de Los Angeles. Dans Woman House, les femmes ont pu transformer leur créativité investie en recompensant leur famille avec des environnements favorables envers elles-mêmes, en permettant à leurs fantasmes Je comprends rien à cette phrase. Il voulait que la création artistique soit moins une aventure privée et introspective qu'un processus public à travers des séances de sensibilisation, des confessions personnelles et une formation technique. House est devenu le dépositaire de la fantaisie féminine et des rêves féminins. Shapiro a participé à l'exposition Woman House en 1972. La plus petite pièce de Shapiro au sein de Woman House, appelée Doll House, a été construite à l'aide de différents morceaux de ferraille pour créer tous le, les meubles et accessoires de la maison. Chaque pièce signifiait un rôle particulier qu'une femme joue dans la société et décrivait les conflits entre elles. Alors, euh, oui, moi j'ai un peu eu du mal à suivre C'était très difficile à comprendre ce parable. Expansion d'un environnement final, les femmes ont pu transformer... Ouais, avec leur créativité investie en récompensant leur famille avec des environnements favorables pour s'emparer de toutes les pièces. Oui, en grosso modo, en fait, tu T as une pièce, euh, elle a un nom qui est euh, un nom de dans, dans la maison, tu vois, genre le séjour, mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, elles, elles occupent l'espace euh, en discutant sur le rapport à l'œuvre et, et l'art, je crois, si ouais. j'ai bien compris. Oui. Voilà. Ah, en ayant des œuvres peut-être euh, accrochées, si j'ai bien compris. Enfin, bah, la maison, elle était Oui, c'était une, une, une, une œuvre. Il euh, y avait des œuvres partout, quoi, dans la maison. Mmh. Si ouais, C'est un friend. mélange entre œuvre d'art total et galerie, quoi. Mmh. Ok. Non, lieu d'expérimentation plutôt. Oui. Parce qu'après, ça a été ouvert plusieurs fois au public et elles ont fait des performances. Donc ça sera plus un centre euh, de recherche, genre Crédac, euh, Comment ça s'appelle le Crédac, Je sais plus. Bah non, non, pas du tout, c'était juste un endroit où elle travaillait, c'était un atelier plus. Sauf ouais. qu'il y avait des, des moments où c'était ouvert et qu'il n'y avait que des femmes et qu'elles ont travaillé sur... Ok. Ouais. Euh, le travail de Shapiro à partir des années 70 consiste principalement en des collages assemblés à partir de tissus qu'elle appelle fémages. Au début des années 70, succédant à la collaboration de Shapiro dans Woman House, elle réalise ses premiers collages de tissus dans son atelier de Los Angeles qui ressemble beaucoup à une pièce dans une maison. Du monde technologique masculin des ordinateurs, Shapiro a déménagé dans la maison décorée d'une femme. Dans cet atelier aux allures de maison, Shapiro a monumentalisé son armoire en tissu et son importance pour les femmes dans un certain nombre de grands fémages, dont A Cabinet for All Seasons. C'était sa version poétique de la représentation du changement continu et des répétitions dans le corps et la vie de toutes les femmes. Dans sa définition du fémage, Shapiro a écrit que le style qui rappelle à la fois le matelassage et le cubisme, est un, a un contexte de vie de femme et qu'il célèbre un événement privé au public. Alors que Shapiro voyageait aux états unis pour donner le, de, des conférences, elle demandait un souvenir aux femmes qu'elle rencontrait. Ces souvenirs seraient utilisés dans son collage comme des peintures. Shapiro a également réalisé des projets artistiques collaboratifs, comme sa série de gravures Anonymous was a Woman » en de 1977. Elle a pu produire la série avec un groupe de neuf femmes diplômées en studio d'art de l'Université de l'Oregon. Chaque estampe est une empreinte réalisée à partir d'un apron non transformé qui a été placé dans un sol mou sur une plaque de zinc, puis gravé et imprimé Je suis tout en bas de la page. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. <rire> Son pas à essai quoi. de 77-78 Waste Not Want Not An Inquiry Into What Women Save and, assemb and Assemble fait mage, écrit avec Melissa Meyer décrit le fémage comme « les activités de collage, d'assemblage, de découpage et de photomontage pratiquées par les femmes en utilisant les techniques traditionnelles des femmes, couture, percer, crocheter, couper, appliquer, cuisiner et autres. » Après 1975, Shapiro est retournée à New York et avec ce qu'elle a, euh, vendu... qu a fait après avoir vendu quelques peintures, elle avait non seulement une chambre mais un studio à elle. La décoration et la collaboration sont au cœur de ses œuvres et jouent tous deux un rôle important dans, la, dans sa maison ainsi que dans son atelier. Le studio est devenu la propre chambre de Shapiro et dans les moments de grands conflits personnels, le seul lien avec son, soi créat, son moi créatif. Ses différents studios tout au long de sa carrière ont reflété les changements dans les réalités extérieures et intérieures de sa vie. Elles ont exprimé ses conceptions euh, changeantes de soi en accord ou... Avec ou contre la société qui maintient les rôles de genre séparés. Les studios de Shapiro sont également devenus des métaphores de son travail créatif, ainsi que des espaces dans lesquels elle, pouvait, elle pourrait vivre sa vie et réaliser ses rêves. Son image est incluse dans l'affiche emblématique de 72, Some Living American Woman Artist de Mary Beth Edelson. J'ai plus lis. la force de lire, en fait. Si tu veux, je lis la suite. Ouais, parce que là, ça commence à être dur, hein. Déjà, c'est la on, première. On se fait des... Non, mais on se fait des relais, t'inquiète. Euh, c'est surtout que si tu regardes les autres favoris qui sont verts, il y en a une qui est aussi énorme que celle-ci, c'est sûr. D'accord. T'as vu ou pas Non. Euh, Marie-Beth Edelson est une photographe, donc on va la garder. Hop, je l'ouvre et je la mets dans chronologie future. Voilà. Ok, donc on vient de, on vient de remonter à 97. Non. excuse-moi, je m'approche un peu du micro. On essaie de faire un peu. Euh... Parce qu'en fait le truc c'est que je vois quand je parle sur le côté ça marche pas bien. Alors déjà là ça marche pas <rire> très bien. Oui bah j'ai compris que tu aimais bien que je m'approche. Petit chat. Elle a fait. Collaboration et identité. Au cours de la réalisation de différents projets, le studio de Shapiro s'est agrandi et est finalement devenu portable, la, su la, suivante, non, la, su la, la suivante, suivante alors ouais. qu'elle voyageait d'un endroit à l'autre. C'est à la même époque de son projet de collaboratif en Oregon avec les neuf femmes que Shapiro a également créé, sa première collaboration, collaboration series avec des femmes par artistes du passé. Cette série associe des reproductions de l'oeuvre de Marie Kassa et Berthe Morisot à des bordures de tissus colorés et sensuels aux motifs inspirés de kilt. Dans Marie Kassa and Me, Shapiro a surproposé sa propre image mentale de sa mère avec l'idée maternelle de Kassa, sa mère lisant un journal. Dans les années 90, Shapiro a commencé à explorer davantage son identité juive et de, dans sa peinture. Pour sa peinture My History en 97 elle a utilisé la même structure que le projet House, et a construit des chambres de différentes mémoires entourant son héritage juif. Sa déclaration artistique la plus explicite sur le thème juif était fort euh, for Matriarche. Enfin, Alors je sais pas comment on dit Matriarche en anglais, mais voilà. Des vitraux représentant les héroïnes bibliques Sarah, Rebecca, Rachel et Léa. Il s'agissait d'une pièce colorée combinant le symbolique, euh, la symbologie identitaire... Euh, je sais pas si c'est bien dit, ça, ou bien traduit. Oui, on t'entend mieux quand tu es plus proche et non sur le côté. Mais en vrai, c'est pas trop grave, ça égalise avec Nibir. ok. Oui, c'est mieux, moi, je trouve, aussi. Parce qu'en fait, normalement, c'est Nibbler qui, qui, qui parle, donc euh, que je sois en fond, c'est pas un problème. Euh, du coup, j'en étais... Je, que je comprenais pas la symboli... symbologie identitaire, mais je... OK. Et son art est domestiqué plus ancien pour créer la véritable vision de ce que le grand art signifiait pour le public. Mère Russie, en 1994, était une pièce de, fa... de fan... Alors, attendez, est-ce que c'était fan éventail Fan piece. Ouais. Donc, euh, une, une, part, une partie partie réalisée réalisé par Shapiro qui s'inspirait des origines russes de sa famille. Elle représente les femmes puissantes de Russie, chacune sur une rangée de l'éventail à main, euh, donc l'éventail, avec un chapeau et une voile. Elle a ajouté des pièces de chaque travail d'artiste, de chaque travaux, là, du coup, dans son style co collaboratif pour les rejoindre en tant que femmes révolutionnaires et faire l'éloge des figures cachées. Son expérience à la fois dans la culture russe et juive a beaucoup à ce, euh, contribué à ce que représente la, la collection d'œuvres de Shapiro. La fondation et l'utilisation collective des motifs et des couleurs décrivent le travail de Myriam Shapiro et nous permettent de voir sa culture et sa voix féminine. Elle a été interviewée pour le film de, de, 2010, Woman Art Revolution. Peut-être que ça serait pas mal à montrer aussi. Faut le noter. Euh, les œuvres de Chapiro sont conservées dans de nombreuses collections de musées, dont le Smithsonian, bon, voilà, le Jewish Museum, la National Gallery, le Museum of Art, Modern Art, euh, l'Académie des beaux-arts de Pennsylvanie. Ces récompenses incluent le Distinguished euh, Artist euh, Award for Lifetime Assurance pour la College Art Association et une bourse Guggenheim en 1987. La succession de Miriam Shapiro est représentée exclusivement par... Euh, donc la succession, c'est plutôt l'héritage, ou plutôt le reste des de, de ses travaux, je ne sais pas comment on dit euh, du coup. Mais voilà. Est représentée exclusivement par Eric Firestone euh, Galerie Et voilà, voilà. Récompense et honneur. Bon, il y a eu des médailles, des doctorats, des bourses, des prix d'honneur, doctorat, prix d'honneur, prix d'honneur. Voilà, c'est beau. Et on a les listes des grands travaux. C'était quoi, les expositions, ça, tu crois Euh, je... Je sais pas si ils traduisent ça. Oui, c'est non, non, des travaux, travaux, quoi. Mm. On peut checker AWARE, hein, de toute façon. On a 57, pour l'instant. Tu te rappelles On regarde AWARE mm. T'es fatigué Oui. Ok. On va regarder AWARE. Si vous voulez aller chercher AWARE, c'est le point d'exclamation AWARE. Ah, 12 bis. Ah, il a pris un peu de temps, mais 12 bis c'est là. Hop. On prend le nom de Myriam Chaput. Qu'est-ce qui se passe Elle a éternué. T'as éternué Ça va, petit chat. T'as éternué, Ninou Je t'ai jamais vu éternuer. Wow. Petit chat. C'est bien, c'est une chronologie et des chats, quoi. Un, un, un moment, faudra que tu fasses partie du, du game, hein, Nina. Tu veux ouais. pas produire une œuvre tu veux, pas, tu veux pas parler des artistes aux chats ah oui, mais est... on n'est pas en 82. On fera un spécial chronologie des, des, des, des, des artistes. Cha... <rire> chronologie des chats artistes. Mais elle ne sera même pas dedans. Non. Que... <rire> <rire> enfin, peut-être qu'elle est artiste, en même temps la jalousie. Bon, il n'y a, y a pas. Du coup, on, Donc, je, voilà. je propose qu'on fasse 57. Et euh, on regarde son œuvre après. Si cela vous va. Oui, moi ça me va. Désolée. Parce que le chat il a fait Mimu. <rire> Mimu. Alors, pipi pipi pipi pipi. 57. Je crois que 57 c'est tout en bas. Une... Si tu te mets comme ça, là. On la voit pas. On la voit jamais. C'est au niveau de ta tête qu'il faudrait la mettre. On n'a pas 57. Mais euh, dimanche, la dernière, euh, on la voyait bien, hein, parce qu'elle m'a mis des gros coups de tête. Maintenant que j'ai repéré où c'est, Pip. Regarde la caméra. <rire> voilà, je l'ai insérée dans le live. Elle a pas l'air très contente. <rire> 1957. Voilà. Je suis vraiment au bout de ma vie. Hein. Tu sais Déjà Ah ouais. Myriam Chapiro est ajoutée dans la chronologie officiellement en 1957. <méris> <méris> T'écoutes quoi comme musique pour te faire ça Sla Non mais c'est le ça n'a rien à voir. <rire> je, ah. fais, je fais une autre musique euh, totalement rien à la... Euh bon. Euh, je vous remets le, du coup l'internet. Le, le, bah, hein. De finir on... pas trop tard. Ouais mais on va quand même en faire 3. Ah ouais, parce que 3 c'était... Ça faisait mal hein, la miniature là que j'ai faite, hein. je, je le précise. Le chat c'est bien vu. oui. On sait. Alors, du coup... tu t'es déjà en train d'être sur moi. Ouais. Ah ouais, mais si tu veux, si tu veux euh, te reposer, euh, va, hein. moi je continue. Hein, va, euh, vite, viens. Ah, c'est ça son trait oh, J'avais même pas du tout imaginé ça. Ah, je voyais moins coloré que ça. Hein, moi, ça. Je voyais pas du tout ça. <rire> c'est un truc de ouf. Il y a 70 œuvres d'art, là. Dans WikiArt, on va regarder ça. Ah, moi, pour moi, ça c'est pas du tout euh, minimaliste, quoi. Les maisons. Ah, mais attends... Je l'ai déjà vu dans une expo, ça. Ah bon, t'as de la chance. Euh, information Dollhouse. Pour info, 13 bis, le chat ne s'affiche pas, j'ai l'impression. Bah si, nous on voit. Ah, sur le... si. si. Bah si. vraiment minimaliste. Ouais c'est moyen minimaliste comme même. Nous on l'a de notre côté mais vous vous l'avez pas c'est ça que tu veux dire ah, si on voit sur le... Non non mais peut-être que nous on l'a. Ah. Non non non il est aussi dans le Retour. il, y a des, il y a... Par contre l'annonce de tout à l'heure ça c'est pas vu ouais. Je crois. Ok Doll House. Donc ça je crois que je l'ai vu. C'est marrant. Euh... Doll House. Ah oui donc en fait si je clique ça revient en arrière. Donc, non mais Nick Explode. Faut pas cliquer. Faut pas cliquer. Si je clique, POKA, Paul Gauguin, voilà. Il y a Paul Gauguin ici, j'imagine. D'accord. Marie Cassa et moi, du hein. coup. Ça, ça doit être les collages de tissu. Connexion. Connexion en 78. Golden Pinwheel euh, Donc c'est un moulin à vent euh, doré quoi C'est un, ah, un kimono Ouais, c'est un kimono, ouais La robe dorée C'est que c'est dit Les portes du paradis C'est dommage parce que les qualités de d'image n'est pas ouf hein. Ouais, ouais c'est on dirait que c'est pixelisé. Baby block bouquet Après euh... Après je pense que peut-être c'est peut-être mieux de votre côté. Salut re, est-ce que c'était bon ton petit dîner euh, Ringbell Présentation Donc ça ça doit être baby block aussi. Ah non c'est pas God ça Pagode On dirait une partie d'œuvre, ça c'est un détail on dirait. Royal présence, la présence royale. Bienvenue dans notre maison, donc c'est Wonderland. Ah, le dalle. Je danse aussi vite que je peux. J'espère que tu l'avais fait congeler, hein, parce que s'il est resté deux semaines dans la casserole... Euh... Earthland. Il ne peut pas être très bon. Alors, ça ouais, peut peut ouais, pas congeler ouais. non plus, parce que c'est un peu violent aussi. Ma euh, maître de cérémonie. Euh, S'en aller. Je ne tout, hein. Les, un mais pas y de y deux. Tu sais qu'il y en a 60 à faire comme ça. Je continue. D'accord. Blue Angel. Jusqu'à ce qu'on comprenne bien. Hein. Je pense que là on a compris. Mais... Donc ça, ça doit être euh, calo Frida Kalo. Euh, ouais. Là, euh, Frida calo. Conservatory Frida. Bon, bah c'est intéressant. Hein. Ouais, ça tient autant de temps, Tupperware te euh, fermé hermétiquement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a loupé euh, qui peut être cool à voir Ah, bah, il y a pas mal de noms là, dans wiki... WikiArt, regardez. Blah mm. Ok. Euh, Miram Shapiro, je pense que c'est bon. Est-ce que tu sais bon pour toi C'est bon pour moi. Alors, je peux décommencer à lire l'intro parce que celle-ci, si, on va pas la garder, je pense. Ouais, ouais. Harlene Braven. Euh, est née en 1944 à Baltimore, Maryland, et morte le 1er août 2006 à Brooklyn. C'est une historienne de l'art, féministe, autrice et commissaire d'exposition américaine. C'est la cofondatrice de nombreuses organisations d'art féministe à Los Angeles dans les années 70. Oui mais elle, c'est une qui a suivi aussi le, le, le Woman House, je suppose. On a dû la trouver en même temps que, que l'autre. Pardon pour l'autre, euh, Myriam Shapiro. Voilà, elle a, un... a confondu le Feminist Studio Workshop avec Judith Chicago. Tu parles trop, trop bas, je crois. Ah non, c'est bon. Elle a confondu le Feminist arrête, Studio arrête. Workshop avec Judith Chicago. Arrête, on... j'ai déjà énervé Petit Cancan <rire> la dernière fois avec ça. Hein. En enfin, oh... faisant de la SMR. Bon, ok, donc Arlen, euh, Raven, Raven, on... c'est l'aide. On est d'accord? Oui. On ne prend pas les historiennes de là, on prend les artistes, euh, voilà. Même si elle est autrice, en vrai, euh, on pourrait la prendre. Euh, it's, true. it's true, but uh, but uh, we, on fait que des pratiques visuelles. N'oubliez hein. pas nos biais. <rire> Par contre, Eva S, euh, je crois que c'est très court. Et j'ai l'impression qu'il y a suffisamment. Est-ce que tu veux essayer ou tu veux que je continue? Mm. Non, je peux faire. En fait, si je lis pas, je fais dormir, donc il euh, faut que je fasse un truc. Eva Hesse est née le 11 janvier 1930. Pourquoi j'ai envie de chanter quand je lis Bah, parce que t'es fatiguée. Née le 11 janvier 1936 à Hamburg et morte le euh, 29 mai 1970 à New York. C'est une sculptrice et peintre américaine d'origine allemande. Elle appartient au mouvement artistique antiforme. Certaines de ces œuvres sont exposées dans la collection permanente du centre Pompidou. Mais de quel accrochage, de quelle année On ne sait pas. Voilà. Je, je regarde et je suis fatigué. Parce aussi. que, petite information, dans les musées, il y a des collections dites permanentes qui sont des accrochages des œuvres collectionnées par le musée, puisque quand on est un musée, le propre d'être un musée est d'avoir une collection d'œuvres d'art. Si vous n'avez pas de collection d'œuvres d'art en propre, vous n'êtes pas un musée. Vous êtes autre chose. Euh, et donc, les collections permanentes, euh, les accrochages des collections permanentes, on pourrait se dire que c'est toujours la même chose. Eh bien, non Ça change. Euh, des fois, ils ressortent des choses, surtout à Pompidou, où il y a beaucoup de collections. Ils changent l'accrochage. Donc euh, C'est pour ça que j'ai dit de quelle année. Parce que tu peux euh, avoir un mur, au moins euh... Et une autre manière de voir les choses, selon Oui, les non, couples. mais tu peux même montrer clairement d'autres œuvres, enfin genre refaire tout un accrochage en montrant une autre partie de ta collection, qui sera toujours de l'expo permanente, oui. parce qu'elle va, re va rester longtemps, genre deux ans ou trois ans. Mmh. Ok, fin de la parenthèse. Alors, en 1952, Eva et se reçoit son diplôme de l'école des... de l'école de New York d'art industriel. En 1953, elle étudie à l'Institut Pratt de New York et à Cooper Union jusqu'en 1957, puis à la Yale School of Art and Architecture jusqu'en 1959, où elle a comme professeur Joseph Albert. On ne l'a pas déjà fait Je, je vais Ah ouais Et obtient. Euh... Je revérifie, mais je, je, je vérifié déjà. J'ai vérifié tout le monde. Voilà, il n'y a qu'une. D'accord. Euh... Où elle a comme professeur Joseph Alberts et obtient une licence en art, Bachel Bachelor of Arts in Fine Arts. t'es pas obligé de traduire la Après... traduction qui était déjà là. <rire> Après ce passage à Yale, elle retourne à New York, devient amie avec de nombreuses jeunes, nombreux jeunes artistes comme Sol Lewitt, <rire> Donald Judd et Carl Andre. Je rigole parce qu'ils sont tellement vieux. <rire> ouais. Et développe un intérêt pour la peinture et le dessin comme en témoignent ses nombreux cahiers. En 1961, elle rencontre et épouse le sculpteur Tom Doyle. En août 1962, ils participent tous les deux à un Happening d'Alan Caprault à l'Arts Student League of New York. De New York, y a écrit d'ailleurs. Eva et ce et réalise à cette occasion sa première pièce en trois dimensions, un costume en grillage et jersey. En 1963, elle expose une sélection d'œuvres sur papier à la galerie Alan Stone dans l'Upper Heathside. Eastside, 1963, première date citée. En 1964, le couple dont le mariage tourne court, vit et travaille en Allemagne, dans une usine de textile abandonnée dans la région de krefeld Rur. Eva Esse n'est pas heureuse d'être de retour dans son pays natal, mais commence à sculpter avec des matériaux qui avaient été laissés dans l'usine abandonnée. Elle réalise ainsi ses premières sculptures faites de cordes, de fil électrique et de maçonnites, au titre ludique comme Hater from Decatur. Pourquoi et... tu lis en allemand alors que c'est de l'anglais Bah, il y a écrit Hater from Decatur. C'est Hater. Hater. Hater from Decatur. Et. Oumamabouma. <rire> Oumamaboumba. 1965. En 1965, de retour à New York, dans le quartier de la Bowery. Elle commence à travailler avec les matériaux caractéristiques de son œuvre latex, fibres de verre et matières plastiques. Elle est associée à la tendance post-minimaliste antiforme qui regroupe des Américains tels que Robert Maurice et Bruce Newman. En 1966, elle participe à des expositions à New York comme Eccentric Abstraction et Abstract Inflationism and stifled". Explosive. Mais qu'est-ce que t'as toujours dit <rire> And stuffed exp expressionism. Ça y est, la fatigue, attaque En septembre 1968, Eva S. commence à enseigner à l'école d'art visuel de New York. En 69, on lui diagnostique une tumeur au cerveau. Sa mort, le 29 mai 1970, à 34 ans, met fin à sa carrière d'à peine 10 ans. C'est tout quand même <rire> C'est triste Et voilà, c'était dur. Donc là, il y a marqué 63 pour l'exposition et oui. là, en bas, on a exposition, la première, 66. Ouais, mais parce que là, c'est Eccentric Abstraction, c'est pas... Euh, oui, mais c'est pe... ce que je te dis, pourquoi oui, ils commentent, pourquoi tu vois parce as... qu'ils ont pas compté l'autre. parce que ça, ça devait être une, une expo euh, euh, solo. Ok. Ça, c'est des noms... En fait, c'est marrant, parce qu'il n'y a que à partir des années 60 que je connais tous les noms des artistes. Ça, c'est des noms que tu connais, Eva et bah, S, ouais, et Lucie Lipard aussi, je connais. Et, euh, les, tous les artistes, Donald Judd et tout machin. Enfin, ce, oui, je visualise. Oui, parce qu Alors qu'avant, sur... euh, je suis là, genre. Je sais pas qui c'est. Non, non, on focalise quoi. beaucoup aussi sur euh, le, la période moderne. Bah, c'est pour ça. C'est ce qu'on appelle de l'art moderne. Quoi que vous disent. Hater et pas. hater hater Et après, moi, j'ai dit athée. Hatter. <rire> <rire> les accents s'améliorent avec le temps. Mais n'importe quoi, je dis n'importe quoi. <rire> <rire> je dis de plus en plus vite <rire> Comment les ça, il les... y a un clip, clip Qu'est-ce qui le... se passe En fait, Petit Cancanou, elle fait, un, un, elle fait un, en ce moment une sorte de... Elle prépare pour une vidéo euh, pour pouvoir envoyer directement <rire> à toutes les personnes qui, qui écrivent sur Wikipédia <rire> Parce que la dernière fois, il y a eu un clip sur, euh, ah. sur ce toi qui disait « Oui, euh, notez les, les trucs qui sont intéressants, pas les trucs qui sont inintéressants » Ah euh, oui, je comprends. Ce genre de trucs-là. Et là, du coup, info clip pour euh, la... qu'est-ce que c'est une collection permanente Vous montrerez ça à vos enfants, bien sûr. <rire> ex... Toutes les explications. Alors, qu'est-ce que <rire> c'est une collection permanente, Nibbler Regarde un peu la couleur rouge en premier plan. <rire> c'est ça qu'ils font dans les vidéos de Hawker. Yeah. Best of, ouais, bah ouais. Best of, best of. Ah, bah, on pourra vérifier tout à l'heure si tu veux qu'on regarde s'il y a une des vidéos qui sont sorties. Pardon, je pensais des vidéos de nous, je comprenais pas. 63. Bah a, oui, il y a beaucoup de vidéos qui sortent de nous, hein, <rire> une par semaine au moins. D'ailleurs, <rire> vous avez vu le replay que je n'ai pas fait de pub, parce que j'ai été sous l'eau en indie. J'ai vraiment été sous l'eau, là, cette semaine, début de la semaine. Mm -hmm. J'ai pas fait euh, toutes les coms. J'ai ah tout, ouais. tout loupé. Ah bah, là, les seuls trucs que j'ai réussi à attraper. c'est... Ça part à volo, hein C'est pour dimanche. Ça part à volo, monsieur <rire> <part> <rire> Bon, Alors, je, je me rattraperai. Non mais il y a des semaines comme ça c'est dur. Moi je trouve que cette semaine elle était dure. Je... Dès le, la premier, le premier jour j'ai fait, j'ai soufflé. Tu veux dire que c'était à partir de dimanche Ouais. À partir de dimanche soir genre spécifiquement Ouais, en fait, <rire> en fait c'était bizarre parce que j'ai trouvé que mon week-end il était bien malgré tout et que du coup quand je suis arrivée lundi j'ai fait ah oh, c'est trop violent la différence. Et après, toute la semaine, elle était lourde, elle était lente, ouais. et je disais à tout le monde, c'est pas possible, c'est long, et tout le monde disait, ouais, moi aussi, je trouve que c'est comme ça, bon. Non, mais moi, je pense que tout le monde a un peu trouvé que c'était violent, là, les réseaux, euh, les réseaux sociaux, par exemple, c'est un truc, euh, en ce moment... Euh... Oh. Là en ce moment c'est un peu invivable, quoi. Moi je regarde plus ça. C'est bon, quoi les réseaux sociaux Depuis dimanche je crois que c'est même avant, hein, parce que ça, avant ça devenait déjà compliqué, mais là, euh... là c'est un peu H24, euh... tout le monde se tient dans les pieds. Lundi, <rire> et... <rire> férié, quand Bah lundi. La semaine prochaine Là c'est le lundi de Pâques Moi j'ai appris ça lundi. Je, je ne connais pas les... les jours fériés de France. Mais bah, oui, mais vous avez pas pris des week-ends de 4 jours <rire> Non jamais. <rire> bah tant pis. Moi, j'ai bien... Pr... J'ai trouvé que cette semelle, elle était dure. Oh. J'avais pas capté la blague. Mais alors, du coup, est-ce que c'est la ref à Charlie Chaplin qui mange sa semelle Parce que... What euh... is the question. Est-ce que c'est dans le... Ah, non. moi, j'avais même pas lu semelle. J'avais lu semelle. on lit à travers, en fait. Le lundi laïque. Bah oui, le lundi laïque, euh, bien sûr. Mais, non, mais oui. Un, euh, un lundi non travaillé, laïque. Je suis désolé, c'est le lundi séparatiste. Euh, accepté. Hein. Et moi, j'avais une question, juste pour ceux qui connaissent un peu... Euh... Les jours fériés pas laïcs et comment on l'utilise... C'est quoi le jour où c'est censé être férié mais qu'en fait on travaille quand même pour faire la cotisation pour les vieux, là C'est quoi ce jour C'est la Pentecôte Non, ça a sauté, il n'y a plus de cotisation pour les vieux, je crois. Il n'y a plus ce jour-là, je sais plus ce que c'était. Ah, tu vois, Rébidemel, il dit deux ou trois jours de l'anneau des vieux. L'anneau des vieux, c'est pour Elden Ring. Ah, pardon. Pentecôte, voilà. Et ça, ça a sauté, donc on a un jour ferré en plus maintenant. Non, je crois qu'il n'existe il oh, plus. Waouh, c'est nul. Eh, franchement. Euh... On se fait avoir, ça fait Depuis, avoir... depuis qu'on est né, on a Déjà, moins en moins de eh, jours déjà je suis désolé je mais là, dire... cette année, quand on, quand on commence une année, qu'est-ce qu'il faut faire la première fois qu'on qu arrive dans l'année, le 1er janvier C'est regarder quand est-ce que c'est le 1er mai et le 8 mai Et là, catastrophe, c'est un dimanche ou un samedi, je sais plus, un truc qui sert à rien, genre. <rire> un truc qui sert à rien, c'est <rire> oh. C'est un jour qui est travaillé en fonction de ton boulot, ouais, c'est ça Oui, je fais ça tout le temps. Bio. Bio, bio. Bref. En tout cas, euh, on n'aura pas des jours, euh, des, des week-ends de trois jours ou quelque truc ça. Ouais. Ah, de toute façon, c'est dead, hein. je sais pas pourquoi vous essayez d'attendre ça, hein. ça n'existe pas. Hein. Mais ah, c'est tout le, le bonheur d'une année euh, réside dans le fait qu'on va avoir plein de ponts hein, et que le mois de mai va non, plus mais, exister. Euh, ah, je vous rappelle que euh, l'idéologie néolibérale veut que vous travaillez uniquement le dimanche euh, après-midi pour vous reposer. Hein. Euh, non, donc, que, que vous reposiez que le dimanche après-midi. Oui, mais en ou, vrai... Ou à midi pour aller à la messe. En fait <rire> par sont, exemple Les néolibéraux bizarrement ils sont tous un peu, un peu chrétiens Moi par exemple dans ma tête Cette année j'arrivais pas à inclure le mois de mai dans mes, dans mes décomptes de mois Et je pense parce que normalement c'est très court Le mois de mai C'est genre il ah. commence après c'est déjà fini on est en juin Mais là non là on va avoir un vrai mois de mai long Ah. Oh. Dimanche matin Pour la messe C'est ça Pff, Qui est déjà allé à la messe euh... Bah beaucoup de monde hein. <rire> Bonjour. <rire> ah, t'sais, tu sais, tu, tu peux très bien les traiter en France. Hein, euh, encore, ah bah, c'est encore pas. autorisé. Ah, hein, je sais pas, hein, je sais pas. du contraire, euh, c'est encore autorisé. Pour méditer sur les législatives. <rire> D'accord. Je sais pas. Bon. <rire> <rire> la dépression du truc <rire> j'étais ah. en train de me dire attends et ouais c'est quand les législatives, c'est quand le premier tour, c'est quand le deuxième le tour c'est dans un mois je crois c'est très tôt dans, non mais genre c'est dans, dans le mois de juin quoi non non non, non c'est très tôt c'est genre vraiment, ah peut-être moins, début de mois de juin hein. mais c'est vraiment très tôt là cette fois-ci euh, c'est justement parce que c'est très tôt que euh, voilà pour la journée du travail dans certains euh, pays euh, comme la France et la Suisse, elles se confondent avec la journée internationale des travailleurs, fête internationale instaurée à l'origine comme journée annuelle de grève pour revendiquer la journée du 8H, oui, Qui devient au XXe siècle une journée de lutte et déclaration des combats des salariés. 12 et 19 juin, ouais. 12 et 19 juin, très bien. Euh... La dépression. Euh, bon bah du coup je mets à jour les trucs et après Donc, tu, Alors tu la 20 sculpture qu'on voit de Alina Zapovnikov, c'est des ventres. J'avais trop vu avant de lire que c'était des ventres. Au début, je me suis dit, c'est en haut des lèvres, en bas un ventre, et après j'ai fait, ah non, c'est deux ventres. C'est deux ventres. Bon, je commence. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut écouter Alina Zapovnikov, ils disent qu'on peut écouter pour savoir comment on le prononce. Je vais couper le son. Tu veux écouter S'il vous plaît. Attends, faut que j'autorise tout non Alina, Shapochnikov. <rire> c'est dur. Non, c'est la voix surtout. <rire> ouais. Alors. Vas-y. Alina, Shapochnikov. <rire> mignon <rire> est ce qu'ils ont entendu ou pas oui, oui je pense Attends, je vais <rire> ah, monsieur il est en rubé merci hog apparemment c'était hog orbis ou je sais quoi euh, son pseudo ok alina zaponnikov euh, est née le 16 mai 1926 à calice et décédée dans et euh, décédée le 2 mars 1973 à Passy. Euh, ...au sanatorium de Prazkoutan, pra euh, et c'est donc une sculptrice polonaise. Alors tu peux avancer dans la paille, s'il te plaît. Attends, faut que je prenne son nom juste. J'ai ai bien aimé l'image que t'as mis, Révin Belle, entre le portefeuille et les bruits des bottes. Je trouve ça pas mal, hein. Qu'est-ce qu'il dit celui où ils ont refusé Anne-Sophilabix C'est pour le débat, tours, euh, le, -ce de... le débat entre deux tours. Qu'est-ce que vous dites Le débat entre deux tours, c'est ce week-end. D'après ce que j'ai compris. Chose que je vais regarder. Hein. Moi, je regarde C'est le seul débat Bonjour, que je vais regarder. au revoir. <rire> moi, j'aurais d'autres choses à faire. Euh, comme m'amuser, par, par exemple. J'écouterais, peut-être. M'amuser. M'amuser. La vraie vie, tu veux dire <rire> Euh, Alina Zapodnikov naît le 16 mai 1926 à Kalis en Pologne avec ses parents et son frère cadet Miroslo, Alina Zapodnikov vit à. Euh, bon, j'ai pas envie de dire où elle fréquente. Donc elle, elle vit près de Lodz où elle fréquente une école polonaise avec son amie Rita, plus tard Hilton, dont les parents sont également médecins d'origine juive. En 1938, juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, son père meurt de la tuberculose. En février 1940, après l'invasion de la Pologne, la famille de Zapovnikov sure, est, en est enfermée dans le ghetto de Pabian. <strair curricula> après la liquidation du ghetto en 1942, la famille est transférée à celui de Lotz. D'ailleurs, je crois que Lot, ça se dit même pas comme ça. C'est Lodge ou je sais pas quoi. D'après le témoignage de Rita Hilton, la famille euh, Jabovnikov est envoyée à Bergen-Belsen où elle restera environ 10 mois via Auschwitz. Mère et fille travaillent dans l'hôpital du camp, mais elles sont séparées à l'automne 1944. À la libération du camp Zapovnikov, elle part à Prague avec un groupe de prisonniers tandis que sa mère, qu'elle croit morte, retourne à Lot. À Prague, elle sera influencée par l'art de Otto Gutfreud, qui combine cubisme et éléments réalistes aux formes organiques. Elle quitte Prague pour Paris en novembre 1947. Entre la Pologne et Paris. Au début des années 48, Saponikov entreprend des études à l'École des Beaux-Arts de Paris. Elle fait la connaissance de César, au, donc César, euh, pas l'empereur, le, hein, César euh, l'artiste. Le, des... César le concasseur qui fait des compressions de voitures et ça fait des bah, le César vous voyez le vous voyez le le, le, César. Truc, le, le, <rire> le truc doré qu'on donne à des gens <rire> c'est un César et bah, en fait c'est un nom d'artiste bah, si en c'est l'artiste qui l'a fait. Qu fait parce qu'il a... concasse voilà <rire> au printemps elle rencontre Rizard Stanislavski ensemble ils découvrent Giacometti Picasso Du et les surréalistes euh, Shapov... Zapovskynov, j'arrive plus, partage okay. l'esprit de la culture de la France Dis des années Alina, 40. Parce Alina, parce qu'Alina, tu sais dire. Alina, partage l'esprit de la culture de la France des années 40, sa conscience aiguë de l'effondrement de l'ordre ancien. Ok. La fragmentation du monde, de la vie, de l'art, du corps et de la mémoire formera une constante du travail de Sapounikov. fragmentation qui s'exprimera de façon radicale dans ses dernières œuvres. À leur retour en Pologne, Sapovnikov et Stanislavski doivent faire face à une nouvelle réalité, la Pologne communiste. Elles sont confrontées à des problèmes de logement et doivent vivre dans les entrepôts du bureau central des expositions artistiques. Elles participent à de nombreux concours et expositions organisées par l'État. Alina et Stanislavski se marient, ah ben non, il, se marient le 12 juillet 1952. Quelques mois plus tard, ils adoptent un garçon, Piotr. En 1953, après la mort de Staline, le pays sous contrôle soviétique connaît une légère libéralisation et la vie artistique commence également à se transformer. Le contenu des œuvres d'Alina prête davantage à la controverse et leur forme se fait plus expressive. En 1956, Alina participe à un concours pour l'élaboration du pavillon polonais à l'exposition universelle de Bruxelles. Alors qu'elle travaille au projet, elle fait la connaissance de Roman Siesliwicz, membre de l'équipe qui conçoit le pavillon et avec lequel elle aura plus tard une relation. En janvier 1958, elle termine la sculpture Maria Maddalena, considérée par les critiques comme la plus représentative de ses œuvres de la fin des années 50. Proche d'une abstraction organique, elle renvoie à des formes biologiques plus particulièrement sensuelles et féminines. En octobre, elle expose Marie Madeleine à la Biennale des jeunes artistes de Paris, à Paris. Durant son séjour, elle loge chez son ami César et reçoit de nouvelles pro nombreuses propositions, ce qui éveille son désir de retourner vivre en France. Son œuvre est présentée à de à bon nombre dans bon nombre d'expositions, tant en Pologne qu'à l'étranger. Cinq d'entre elles renforcent sa position sur la scène artistique polonaise et sont largement couvertes par les médias nationaux. Alina réalise le premier moulage direct de son propre corps. Le moulage de sa jambe sera le point de départ de ses expériences avec les moulages directs au milieu des années 60. En 63, <coughs> Chaponikov et Sielévich décident de s'installer définitivement à Paris. Sielévich euh, rejoint l'équipe éditoriale de Elle, tandis que euh, Chaponikov loue un atelier près du cimetière du Père Lachaise. Le 25 janvier 1966, Alina apprend qu'elle a gagné, avec Goldfinger, le prix de la fondation Copley dont le jury est formé par Jean Harp, Marcel Duchamp, Max Ernst, Roberto Matta et Darius Milo. Durant l'hiver, elle termine Bouquet 2, le plâtre célibataire de 1962-63, y est enveloppé dans une pellicule de plastique et un bouquet de fleurs bouche en, en polyester jaillit de la tête. Elle crée la série des seins et des bouches, ainsi que leurs premières, les premières versions lumineuses de celle-ci, des lampes de polyester où sont incrustées des empreintes de bouche. En 67, Alina épouse Sielévitch à Paris. Elle crée la même année, Le Voyage, apogée de son œuvre qui expose la perte progressive d'un support et d'un centre de gravité stable. La Pesanteur, hommage à Komarov, une figure élancée ressemblant à une momie et « Caprice monstre, une forme lumineuse de grande dimension » qui sera présentée dans sa première exposition <coughs> individuelle à Paris. Le 11 avril 1967, Pierre Ressani, ami, critique, influent et fondateur du mouvement du Nouveau Réalisme, inaugure la première exposition individuelle de Chapovnikov à la galerie Florence Houston Brown à Paris. En juillet, l'exposition sera présentée à une plus grande échelle à la galerie nationale d'art Zaketa, à Varsovie sous le titre Alina Chaponikov Sculpture. En automne, c'est la version parisienne qui sera également présentée à la Galerie Latina à Stockholm et à la Galerie Maria à Copenhague. Elle inclura les œuvres les plus récentes de l'artiste. Restani et Michel Ragon présentent la sculpture de Chaponikov intitulée Le cœur de la Ville dans La Nature Moderne au Palais des Glaces à Paris où elle expose également sa, roule, sa coule en rouge une œuvre réalisée avec de la lingerie bourrée de coton et rigidifiée par du poly polyester. Elle entame une période d'expérimentation intense, Arrangement de moulages de ventre et autres fragments de corps dans son atelier, ainsi qu'esquisses pour lesquelles elle utilise des moulages et qu'elle qu documente lors de sessions de photographie. Elle commence à expérimenter l'incorporation de photographies dans du polyester translucide. Dans Souvenir, elle intègre des photos d'amis tels que Christian Boltanski et Fernando Arabal, et des célébrités telles Julie Christie, Sophia Loren et Monica Vitti. Au cours du printemps, Chaponikov se met à travailler de un nouveau matériau, le polyuréthane, pour créer ventre-coussin. Elle moule des ventres dans une mousse de polyuréthane, lesquelles sont destinées à être des objets utilitaires et à servir de coussins. Fin 1968, Chaponikov craint un concert. Alors qu'elle se met à produire la série intitulée Tumeur, des piles de journaux, de la gaze et des photographies sont incorporées dans du polyester et disposées de façon diverse dans l'espace. En janvier 69, un cancer du sein est diagnostiqué à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Elle est opérée au printemps. En 1970, Restani invite Chaponikov à participer à Art Concept from Europe, Galerie Bonito à New York. Son texte, intitulé My American Dream, introduit l'idée de créer une Rolls-Royce Rolls en marbre à l'échelle de, de 1 Pour financer son projet, elle envoie alors des demandes de soutien à des sponsors potentiels. Harald Zeman, directeur de la Documenta 5 à Kassel, fait part de son intérêt pour la Rolls-Royce de marbre et invite Chaponikov à condition qu'elle trouve un financement. Le cancer de Chaponikov connaît une phase de rémission. Elle arrête de produire les tumeurs, mais continue de créer et de vendre ses lampes et ses bijoux, qui incorpore des moulages et des lèvres, de ses lèvres. Elle réalise les premiers fétiches, qui intègrent les moulages de fragments dans son propre corps et des objets trouvés, <coughs> et les desserts, des coupes de desserts en verre où sont posés des moulages de seins. Cet intérêt pour le fétichisme se reflète également dans l'enterrement d'Alina, qui inclut des photographies d'elle-même et de ses amis, ainsi que quelques-uns de ses vêtements. En 72, Chaponikov entreprend la création de sa dernière œuvre, Herbier, consistant en, en 14 reliefs sculptés faits de moulage en plâtre, de parties du corps. Chaponikov documente son corps malade, archive, archive, non, archive sa dégradation de manière distancée. Chaponikov décède de cancer le 2 mars 1973. Elle est considérée comme la sculptrice, toujours confondue, la plus importante du XXe siècle en Pologne. Ah. <rire> Ça va Bois un peu d'eau, hein. <coughs> tu tous ces deux fois. Ouais, mais parce que je, je parle trop. Alors, du coup, il y avait des expositions, j'ai entendu. Pourquoi on dit que tu t'endors Parce que j'ai été posé sur, sur le dossier, chose rare. Et, euh, et pour éviter d'être en tension. Du et coup... j'ai des petits yeux, donc ça se voit moins, ah ouais. forcément. Ah, si vous voyez plus les yeux de 13 bis, euh, c'est pas grave. Hein. C'est pas qu'il dort. Hein. <rire> Euh, je dors à l'horizontale. Malheureusement. Je ne dors pas à la verticale. Euh... Donc oui, il y a eu pas mal de trucs parce qu'elle a eu des, des prix. Oh, 12 bis. Bonjour. 12, 12 bis. On voit 5 messages en même temps. <rire> euh... Ouais, il y a eu plein de trucs, mais il n'y a pas eu de date de monstration. Hein. Ouais, mais il y a plein de... Elle a eu des prix, quoi. Donc, ça compte euh, comme monstration. Il y a eu des. Tu vois Il y a eu un prix. Madeleine à la Biennale, des jeunes artistes. Ouais, mais ça, par exemple, tu sais pas quand est-ce qu'elle a naissé ça, en fait. C'est Elle finit en 58, la sculpture. Et après, ils disent, elle, en octobre. Mais est-ce que c'est octobre de la même, la même année On sait pas. Ah, si, janvier, octobre, oui, c'est ça. 58, alors. On déduit que c'est 1958. Moi, ça, ça j'avais la possibilité, mais que quand je surtravaille, euh, et c'était au lycée, de plus. Ou je pouvais dormir n'importe où. Euh, partage l'esprit de culture de la France des années 40, non. Se euh, marie, non. Euh, participe à un concours pour l'élaboration du pavillon polonais, ça c'est un concours, ça compte, hein, non Bah je sais pas, mais on a 58, c'est pourquoi. Oh, tu vois, 58. Là, bah, elle euh... termine la sculpture. Bah oui, on... oui, oui. Je viens de dire, on peut déduire que si c'est en janvier qu'elle le termine et oui. qu'ils disent en octobre, c'est de la même année. Oui bah veux oui c'est bon. Ok. Moi j'ai hâte de voir ce qu'elle a fait. Oui ça a l'air cool. Enfin ça a l'air cool. Ça a l'air intéressant. Ah <rire> Est-ce que... Ah nous avons un bug Pourquoi un Bug OBS, attendez. Non c'est bon. Petit cancanou, est-ce que tu fais référence à un certain moment où... où c'est arrivé dans la réalité à... À, la... à la personne que tu cites ou... ou pas ah oui, c'est vrai que c'est qu'il y avait, y avait eu ça à un moment. Il y, y a du lore dans ce, dans, dans ce live. Voilà. Ah, euh, nous, nous ne citons personne, bien entendu. Alors c'est marrant, ça m'est arrivé qu'une <rire> fois dans le répo. En général, mon savon, ouais, il risque que je descende. Ah, souvent oui. pile au bon arrêt, oui. Oui, quand t'as l'habitude. Bah, oui, bah, c'est ça, exactement. Quand t'as l'habitude, et, et, et, et, et, et que tu n'as pas pris d'excitants de, de, euh, euh, liquides. <rire> c'est comme ça qu'on dit, non Je <rire> ne sais pas si c'est des excitants liquides ou si c'est juste des... Ouais. Pile poil au bonheur Non, non, non ok... Est... Et d'ailleurs, quand j'ai ouvert nous, les poil, yeux, c'était... Elle ah ouais, poil, poil, poil poil au bonheur. <rire> poil poil... Ah merde <rire> J'ai ouvert vrai. les yeux une seconde trop tard <rire> Ça va, non <rire> Ça va de sec, hein, quand même Oh là là. Bah, à qui c'est pas arrivé en même temps A moi pendant très longtemps. <rire> Sauf. <rire> Sauf un certain jour. Sauf un certain jour, ouais. <rire> je sais plus c'était quoi. C'était Nouvel An ou. Euh... Ouais ouais. C'était Nouvel An. Oh, Après moi je gros me suis jamais. C'est Nouvel An que j'ai. Je me suis jamais réveillé parce qu'il y a des Ouah. gens qui font toute la ligne. Genre ils se réveillent au terminus, ah, ils, mais ils mais se réveillent moi, dans les trucs et tout. Euh... Ah, moi j'avais fait deux heures et tout. Mais je comprenais plus où j'étais. <rire> J'avais fait deux arrêts, mais je... où j'étais, moi. <rire> j'étais perdu. Un arrêt de train Ouais, c'est chaud, un arrêt de train. C'était un arrêt de train. En plus, surtout, <rire> en plus, surtout si c'est un arrêt de train euh, d'un TGV. Ah ouais non c'était... Ouais, tu ouais, fais es que ge... deux arrêts. TGV c'est chaud. <rire> TGV c'est chaud, t'as fait as la moitié de la sum. France quand même. T'as le somme <rire> de ouf. En plus, en plus allez, si allez, les contrôleurs allez. ils viennent te voir et tout ils disent bah pourquoi vous êtes encore dans le train <rire> je, dis, je me suis endormi ça passe pas hein. ouais, je suis pas sûr je pense que tu payes en plus ouais. Bah ouais tu payes en plus de t'être endormi. Alors que dans le métro, le RER, euh, le bus et tout bah personne te sent qu parce que Ça tu dépend, es euh, ça dépend euh, où tu es. J'ai fait un truc qui bon, m'a bien calmé, un changement dont je ne me souviens pas. Ouais. bah Ça, c'est ça, ça, ça s'appelle euh, les, les, les, mal, les malfaits de l'alcool. Hein. De pas se souvenir euh, de ce qu'on fait alors qu'on qu l'a fait. C'est dur. Hein. Moi, ça m'a fait très peur aussi, le jour où ça m'est arrivé. Ça rame, <rire> ça bug, il y a tout qui fonctionne pas. Bonjour. Vous nous entendez, hein tout va bien pour vous. hein. En tout cas, notre voix est capturée. Ouais, ouais, maintenant c'est juste pour être sûr. Il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Je vérifie. Ah, mais c'est une mise à jour à vaste. Attendez, non, non, je t'ai dit silencieux. Il est en mode silencieux en plus. Il prend la tête en Vast. Casse-toi. Il a aucun souci de notre côté. C'est hein. rassurant. Quoi C'est beau, j'admire que tu puisses dire que l'alcool t'a fait faire des trucs que tu ferais pas normalement qu'une seule fois. Oui, qu'une seule fois. Parce que c'est en général redondant euh, quand tu bois. Ah oui, non mais oui, mais moi Oui... Pff. Or... Mais euh, jamais jusqu'à ce que ça m'empêche de me souvenir de ce que j'ai fait. Il y a juste une fois où, euh, où ça a fait des, des, des choses étranges. On continue ou euh, Ouais bien sûr, on regarde son œuvre. Euh, Dites-moi si je dois passer en plus 18 avec vos discussions. Hein. Ah! <rire> ah, le portrait! <rire> <rire> ah, les années 60. Hein. <rire> bon, ça, on a vu. Hop, direct, on va voir. Après, il y a des choses qui sont euh, des boules de céramique. Oui, ce sont des, des boules, boules de, céramique, de céramique et des visages. C'est donc une œuvre artistique, je crois, Nibler, mm -hmm. n'est-ce pas Tout à fait, tout à fait. C'est des petits bidous. <rire> oui, il y avait des petits bidous. Kusloa, c'est euh, comme titre. Ah ouais, c'est spé, Sculpture hein lampe. Voilà, bah ouais, j'ai trouvé ma lampe, c'est magnifique, ça. Ouais, tu crois, tu... <rire> je crois que tu vois tu il vois, tu vois, tu <rire> y, le... y a le bestiaire de Dark Souls, <rire> le, ça, le bestiaire quoi. de Bloodborne, le bestiaire de Elden Ring, et il y a la lampe. <rire> c'est le, <rire> le futur de From Software, on l'a vu, ça y est. Là, les petits bidous, c'est ça là Ouais c'est pas mal. Ça s'appelle le ventre coussin. Cousin, cousin, coussin, coussin. Coussin, c'est ceux qui sont en poly polyuréthane. C'est joli, ouais, en, en soi. Si tu veux la... la mar. Euh, la Dessert 4. Oui, ça, c'est les coupes en verre avec des, des trucs dedans, avec des bouches. Donc là, on voit une, la création des gants roses, apparemment. Non, c'est les gants roses, ça s'appelle. Petite tumeur. Mmh. Ah, mais là, par contre, c'est... Ah oui, les photos, c'est Piotr qui les a faites, donc son fils. Mmh. Il y a que ça mmh. Sur ouais, sur euh, sur euh, sur. Euh, euh, il y a ça aussi. Oui. Ah, ils sont énormes les bidous en fait. Regarde ah ouais, quand les est énormes. devant. Euh... Dirait, moi j'avais vu le. Oui, si on voit que c'est. C'est mais... des parpaings derrière en fait. Hein. Enfin, mm. Quand tu regardes la taille du parpaing, tu sais. Oui. Aïe! Allez, viens, le petit chat. C'est ah, bizarre, hein? Ouais. Ouais, mais c'est sa jambe euh, qui, est, qui prend d'autres jambes qu'on dirait que c'est ses jambes. C'est très bizarre. La photo est particulière. Hein. Là, c'est mmh. freeze. Euh... Il y a plusieurs allitérations. Ça fait peur, ça fait peur. peur c'est pas peur. des allitérations d'ailleurs, les allitérations, c'est dans le texte. Les petites humeurs, c'est ça, ouais. Ça marche bien, c'est vrai. Hein. Ça, par exemple, c'est une lampe aussi. Ah, c'est d'un goût certain. <rire> Ou d'un certain goût, on sait pas trop, mais. <rire> Moi, je vois une lampe, hein. je vois pas ce que tu vois. Hein. C'est une lampe, bien sûr. Bah, c'est une lampe. Euh c'est c'est oui, beau euh... moi je trouve que c'est beau euh, comme euh, tu vois comme objet décoratif Ça a un certain goût il parle longtemps sur la photo <rire> <rire> t'es vraiment un gamin <rire> Mais bien sûr il faut <rire> attendez des... je vois un escargot avec une fleur non mais, pareil, c'est exactement il, il, il faut ça. qu'il faut savoir, c'est ça qui est bien, c'est que <rire> on est sur Twitch, mais les œuvres d'art passent. Ouais. Bah, mais ça c'est rien, c'est juste un. C'est une œuvre d'art. C'est une lampe. C'est une. C'est ah, une fleur, comme disait, euh, comme tu une belle. C'est un escargot avec une fleur. <rire> là il mmh. y a un gros pouce par exemple. Oui. Et là, par exemple, c'est des, pe des petites milliardistes pour. Tu vois des trucs des, un peu à grignoter, tu vois. C'est des pêches, c'est des pêches. Euh... Mmh. Ouais, ouais. Tu vois, sais, les petits bidoux coussins. Les, les, les coussins, quoi, les ventres coussins. En plus petit, du coup, j'imagine. Ouais, ouais, ils ont l'air plus petits ceux-là. Les petites tumeurs, c'est vraiment des têtes Ah, c'est des têtes d'elles-mêmes. Ouais. Particulier, quand même <rire> des pêches mode. Oulala, oulala. <rire> comme des macarons, un peu, ouais. Ah mais on regarde, on a l'autre côté. Il y en a plein <rire> Ouais c'est bon. On Je suis fatigué <rire> C'est bon, on a fait le tour. On l'a mis dans la frise du coup. Oui oui c'est bon. Je mm. t'ai cassé. Je oh t'ai cassé, là rien qu'avec ça, là je suis resté 15 millions de trucs 15 j'ai en dehors dessus. Ah, je t'ai cassé direct. Tu veux que je dise la suite Euh, ah, non, j'ai pas envie de lire la suite. Je te laisse lire la suite. Je... Oh, quoi, t'aimes pas Louis Bourgeois Non, non, non c'est pas ça, c'est que c'est surtout très long. <rire> c est, c est tout, ah oui, Louis Bourgeois, c'est vrai L'histoire de court. Louis Bourgeois, c'est très très long. Donc, euh, j'ai pas envie de trop de le faire. Je t'avoue. Bon, je vous propose Louis Bourgeois, puis après. Euh... Après, après, après, on se casse, hein. Après, c'est dodo, hein. Dodo time, hein. Déjà, déjà, déjà on, va fait, on a quand même fait, apparemment, Alina, euh, et, euh, qui, qui était une, une page très longue, en vrai. Ah ouais. Euh, Myriam Shapiro, qui était une page très longue. Ouais. Et Louise Bourgeois, bah là, je pense qu'on en a pour au moins trois heures. <rire> Donc bon. Euh, C'est bien, on l'a fait. Ah, j'ai pas fait. Moi, j'ai encore des trucs à faire après. Hein. Je suis pas couché. Hein. Alors, il faut que je précise un truc. Il euh, y a la vidéo de Louise Bourgeois. Donc, si on, ouais, plus, on regarde plus, ça à la plus place. On va vite, plus on va vite, et mieux c'est. Allez. C'est parti Ah, ah Est-ce que ça va parler Est-ce qu'on a fait une bonne transition avec l'histoire des lampes qui ressemblent à des escargots fleurs Oui, je pense. Pire. Alors. dodo time. C'était fin du 17ème. Ah euh, Louise Joséphine Bourgeois, née à Paris le 25 décembre 1911 et morte à New-York le 31 mai 2010, est une sculptrice et plasticienne française naturalisée américaine. Elle est surtout connue pour sa sculpture et ses installations monumentales, mais pratique également la peinture et la gravure. Elle explore des, des thèmes tels que l'univers domestique, la famille, le corps, notamment les organes sexuels, tout en abordant une approche qui se traduit comme une manifestation des subconscients et la réactivation de souvenirs de son enfance. Elle est proche du mouvement à expressionniste abstrait et du surréalisme, ainsi que du mouvement féministe, mais reste toute sa vie non affiliée à une mouvance particulière. Bien que née en France, Louise Bourgeois a passé l'essentiel de sa carrière artistique à New York où elle s'installe en 1938, après avoir épousé l'historien d'art américain Robert Goldwater. Son travail d'artiste est reconnu tardivement, et elle est considérée comme particulièrement influente sur les générations d'artistes ultérieures, surtout féminines. Ouh là là là là, là Ouh là là là là là, Mon dieu <rire> Allez, il faut avancer, hein alors, Louise Bourgeois est la deuxième fille de Louise d'Or Bourgeois. Tu okay, peux okay, sauter okay. beaucoup de choses si t'as envie. Hein. Ok, ok, ok. Alors, ses parents sont restaurateurs de tapisseries anciennes. Ok, son père a une galerie où ils vendent des tapis, d'accord. Alors, attendez. J'ai vu un passage, donc je mets directement. Dans leurs ateliers de la maison familiale de Choisy, la mère de Louise Bourgeois, Joséphine, dirige la restauration et le retissage des tapis abîmés. Dès l'âge de 10 ans, Louise commence à aider ses parents pour les dessins des tapisseries et à faire les pieds manquants ainsi que d'autres motifs lorsque le dessinateur, Monsieur Richard Guineau, était absent. Ce travail de dessin est son premier contact avec l'art. Quand mes parents m'ont demandé de remplacer Monsieur Richard Guino, cela a donné de la dignité à mon art. C'est tout ce que je me demande, c'est tout ce que je demandais. Louise a le sentiment d'être utile. Les grands-parents paternels vivent dans une ferme à Clamart et la famille y passe les dimanches. Les grands-parents maternels, on s'en fout, on s'en fout. En 82, elle publiera dans le magazine d'art américain art Forum un récit illustré de photographies de son enfance et intitulé Child Abuse, okay, dont l'esthétique est proche de celle des revues surréalistes des années 30. Elle évoque dans ce texte un épisode aujourd'hui devenu fondateur de la... dans la critique qui se déploie autour de Louise Bourgeois. Au cours de son adolescence, Sadie Gordon Richmond, qui est enseignante privée d'anglais des enfants, devient la maîtresse de son père. Elle vit dix ans durant dans la maison familiale et la mère ferme les yeux sur cette relation. C'est ainsi seulement à partir des années 80 que les lectures à la fois biographiques et psychanalytiques vont profondément orienter la lecture de l'œuvre de Louise Bourgeois. Elle-même parlant de son travail sur le modèle de l'association libre. J'ai pas compris la meuf, elle vivait euh, chez elle. Oui, y avait la maîtresse. Alors, oui, et euh, moi c'était pas par child abuse que je me suis dit un oui, oui, l'artissement bah ouais. à mettre, mais euh, du coup. Euh... Mais en fait, non. C'était un sort de ménage à 3, mais... N'hésitez pas à euh, mettre euh, l'avertissement si vous voyez un truc qui risque d'arriver. Ok, alors. Euh, formation. Elle est élève au lycée Fénelon et selon Xavier Girard, elle accumule les prix d'excellence et les zéros de conduite et est douée pour les maths et la géométrie descriptive, grande lectrice, passionnée de peinture et musique, sport et mu et musique sportive. Après avoir obtenu son baccalauréat en 1932 au lycée Fenlon, elle étudie les mathématiques supérieures à la Sorbonne en géométrie, espérant trouver ainsi un ordre et une logique dans sa vie. Bourgeois s'écarte des mathématiques trop théoriques à son goût. Pour exprimer des tensions familiales insupportables, il fallait que mon anxiété s'exerce sur des formes que je pouvais changer, détruire et reconstruire. Elle commence des études d'art à Paris, d'abord aux Beaux-Arts. Après 1932, elle se forme dans les académies libres de Montparnasse et de Montmartre, Carl Collarossi, Ranson, Julian, La Grande Chaumière et dans les ateliers de Lotte, Fernand Léger, Paul Colin et Cassandre. Et dès 1936 à l'école du Louvre. Plus tard aux États-Unis, elle s'inscrit au cours du soir de l'Art Student League et fréquente l'atelier de Valclave Vitlaxil. Euh, après la guerre, elle accompagne sa mère Joséphine en cure thermale, car celle-ci qui a contracté la grippe espagnole en 1918 souffre d'ampuisème. Un... Un... Un... L'article est long, hein, Niveleur, tu devrais sauter des passages. Quoi, vraiment. D'accord. Mais y juste, euh... il y a juste... De 36 à 38, ça voilà. parle de... De 36 de... à 38, elle habite à Paris, Paris au 31 rue de Seine, juste à côté de la galerie d'André Breton. Elle ouvre une galerie vendant des tableaux de Eugène Delacroix, Matisse, Odile Redon... Odilon Redon et Bonnard. En 1937, elle rencontre l'historien d'art américain Robert Goldwater. Elle l'épouse et s'installe avec lui à New York des années dans la dès l'année suivante. C'est là qu'elle entre en relation avec le milieu des surréalistes dont la plupart ont quitté la France pour les états unis pendant la Seconde Guerre mondiale et présente sa première exposition personnelle en 1945. Merci, allez c'est fini, c'est plié <rire> Elle participe activement dans les années 60 aux revendications du mouvement féministe. Donc elle a trois fils, ok... Euh... Oui, après c'est le reste, et dispose d'ateliers sur son toit... Psychanalyse, ok... Voilà. Psych okay. Est-ce qu'on a vraiment besoin de lire ça Non... non. Bah, en fait c'est... Ouais, c'est l'histoire avec son père... Euh... Non, non, c'est voilà. bon. euh, Féminisme. Dans les années 70, elle soutient de jeunes artistes femmes et participe à des expositions militantes organisées par le mouvement de libération des femmes, le MLF. Pour autant, Louise Bourgeois ne se revendique pas comme féministe. « Je suis une femme, je n'ai donc pas besoin d'être féministe », déclare-t-elle à Jacques Jacqueline Co. Sa dernière installation majeure, le mémorial de 7 commémore les femmes persécutées et exécutées durant les chasses aux sorcières. Euh, elle a eu la Légion d'honneur en 2008, oh non, remise non, par... Non, un... pas <rire> Censuré, Alors, son œuvre... Louise Bourgeois a travaillé particulièrement sur les thèmes de l'universalité, des relations entre les êtres, de l'amour et de la frustration entre des amants ou les membres d'une même famille, ainsi que l'érotisme. Euh, C'est à New York, dans les années 40, que Louise Bourgeois commence sa carrière d'artiste. Depuis ses premiers dessins, peintures et gravures, son œuvre se centre sur le sujet de la procréation, de la naissance et de la maternité et de l'autoportrait. Les thèmes prédominants de cette période prennent la forme de femmes maisons. Mêlant le corps à l'architecture, l'organique au géométrique. Buste en briques, maison à colonnes sur les épaules, cache thoracique en forme d'escalier et de porte. Mais le fil rouge de son œuvre est le phallus, le père, qu'elle baptise fillette et l'araignée, la mère. Selon Louise Bourgeois elle-même, l'araignée représente la mère parce que ma meilleure amie était ma mère et qu'elle est aussi intelligente, patiente, propre et utile, raisonnable, indispensable qu'une araignée. L'araignée est pour elle le symbole de, des tapisseries qui, que réparait sa mère et de tout ce qui s'y rapporte, aiguilles, fils, etc. Dans cette série de peintures, l'artiste explore la relation qu'une femme peut entretenir avec son espace domestique. Les têtes de femmes sont remplacées par des maisons, ce qui isole leur corps du monde extérieur et instaure la prééminence pré de la sphère domestique. En 19... Dès 1947, Louise Bourgeois se met à sculpter des figures longitudinales en bois qu'elle appelle des personnages. Ils ont l'aspect de totems sinueux et lisses, d'inspiration surréaliste. Ils s'inscrivent dans la verticalité et la fragilité, mais aussi dans l'interactivité, renvoyant à la difficulté que les humains ont à rester. À cette époque, Louise Bourgeois souffre du mal du pays. Sa famille et ses amis lui manquent depuis son déménagement à New York. Ces totems <coughs> Mises en scène groupées lui permettent d'exorciser cette souffrance, son œuvre s'inscrivant dans une relation des personnages mis en scène dans le groupe et dans l'environnement. L'artiste aborde son travail aussi dans une dimension quasi-thérapeutique. Elle s'intéresse à la psychanalyse et a lu les ouvrages de Charcot. Entre 1967 et 1968, Louise Bourgeois met en scène des organes sexuels féminins et masculins dans son œuvre des pénis dans sa sculpture de 1968 intitulée Fillette et immortalisée en 1982 par Robert, Ma Robert Mapplethorpe dans une photographie de l'artiste avec son œuvre qu'elle porte sous le bras et dans Janus in later jacket 1968 ou encore des clitoris dans Femme couteau en 1970. Les matières utilisées pour commencer sont le marbre et le bronze, matières qu'elle délaisse par la suite pour le plâtre qu'elle recouvre de latex ou de plastique, de cire ou de résine. Destruction of the Father, en français Destruction du Père, 1974, est une exploration biographique et psycho psychologique de la domination du Père. La pièce est une installation dans une pièce ressemblant à un utérus, faite de latex, bois, tissu, avec une lumière rouge. Destruction, Destruction of the Father est la première œuvre dans laquelle elle utilise des matières malléables à grande échelle. En entrant dans l'installation, le public captif se tient devant une scène de crime. Mise en scène dans une salle à manger stylisée une avec une chambre à coucher, les enfants figurés de manière abstraite d'un père omnipotent se sont rebellés et l'ont assassiné puis mangé. L'artiste exorcise et recrée son passé dans son œuvre pour pouvoir en quelque sorte régler ses comptes avec les humiliations subies pendant son enfance. Son père, moqueur et humiliant, est transformé en sphinx géant doté de deux seins à qui l'on coupe la tête dans une cave qui est remplie de phallus et de mamelles. Dans une interview au New York Times, elle déclare que les choses la plus importante qu'elle ait dite est « L'art nous permet de rester sans d'esprit. En tant qu'artiste, je suis quelqu'un de puissant. Dans la vie réelle, j'ai l'impression d'être une souris derrière un radiateur. » Dans les dernières années de sa vie, Louise Bourgeois produit deux séries d'installations qu'elle intitule « Cells ». Beaucoup de ces installations sont des enceintes dans lesquelles le public est invité à regarder un arrangement d'objets symboliques. D'autres sont de petites pièces dans lesquelles le public est invité à pénétrer. Dans ses œuvres, Louise Bourgeois utilise des formes sculpturales, reprises de formes antérieures de son œuvre, ainsi que des objets trouvés et des effets personnels détenteurs d'une forte charge émotionnelle pour l'artiste. Les Cells reproduisent des étapes psychologiques et intellectuelles, principalement la peur et la douleur. Louise Bourgeois y présente une multitude de thématiques et problématiques rattachées à son vécu. Cela est le cas pour l'une d'elles, notamment, installation sculpturale incluant une maquette de la maison familiale et une guillotine, au sujet de, la de laquelle l'artiste a dit que ce sont les gens qui se guillotinent dans leur propre famille. <rire> Ça va être sympa à regarder. Hein. Louise Bourgeois s'intéresse à la gravure pendant la première et la dernière phase de sa carrière d'artiste, dans les années 30 et les années 40, quand elle arrive à New York et plus tard quand son travail commence à être reconnu. Au début, elle produit des gravures sur une petite presse chez elle ou dans le célèbre atelier 17. Cette période est suivie d'une longue pause pendant laquelle Louise Bourgeois tourne son attention en direction de la sculpture. Ce n'est qu'à partir de ses 70 ans qu'elle commence à refaire de la gravure, encouragée par des maisons d'édition spécialisées dans le domaine de la gravure. Elle réalie, elle réinstalle alors sa vieille presse et en ajoute une deuxième, tout en travaillant en collaboration avec des graveurs et graveuses qui venaient chez elle. Une phase active commence alors pour elle dans le domaine de la gravure qui dure jusqu'à la fin de sa vie. Elle crée environ 1500 estampes au total. En 1990, Louise Bourgeois décide de faire don des archives de son œuvre gravée au Museum of Modern Art. En 2013, le musée lance un catalogue raisonné en ligne de ses gravures. Le site se concentre sur le processus créatif et place les estampes et livres illustrés de l'artiste dans le contexte de sa production globale, en incluant des travaux associés sur d'autres supports, mais avec des thèmes identiques. En 2014-2015, l'institution organise la première exposition de gravure de l'artiste « The Prince of Louis Bourgeois ». En 1997, dans le cadre d'une commande publique, elle réalise pour la cha chalcographie du Louvre une gravure au burin, pointe sèche, eau forte et aquatinte intitulée « Lac de Montagne ». C'est marrant, j'ai vu une, une artiste... Qui fait ce... qui a une commande pour la chalcographie Une artiste... jeune. Ok. Oh alors... C'est bientôt fini. Ouais. Travaillant à l'écart de la scène artistique, elle présente peu d'expositions personnelles jusqu'à ce qu'un vif intérêt se manifeste pour son travail dans les années 70. Le développement de son œuvre prend alors un tour essentiellement... entièrement nouveau. Non seulement des thèmes jusqu'alors latents, la féminité, la sexualité, la famille, l'adolescence, la solitude deviennent omniprésents, mais la manière de les traiter est entièrement renouvelée avec des sculptures, installations, réalisées avec des matériaux et des objets très variés, parfois personnels. Elle imprègne ses œuvres, notamment sculpturales, de cette veine psychique, issue de ses traumas personnels, pleinement consciente de cette dimension dans son œuvre, elle est toutefois très éloignée des représentations littérales qui caractérisaient en particulier le surréalisme dans leur rapport à l'inconscient et a ouvert en ce sens une voie très avant-gardiste de l'art contemporain. Ses sculptures monumentales d'araignées, construction onirique, en sont un des exemples les plus connus. Le référence nécessaire, c'est pour ça que c'est souligné. Ouais, ouais. En 82-83, le MOMA lui consacre une première exposition rétrospective. Le Centre Pompidou organise du 5 au 2 juin. 5 mars au 2 juin 2008, en collaboration avec la Tête Moderne de Londres, une exposition de plus de 200 œuvres, peinture, sculpture, dessin, gravure, objets, rétrospective de l'œuvre de Bourgeois. À la même époque, le photographe Jean-François Josso prend des photos de l'artiste pour publication dans le magazine Connaissance des Arts. En 90-91, elle est exposée à la Fondation Anthony Tapiès. Tu n'ai pas obligé de tout lire. Hein. La rencontre avec Tracy Emin peu avant sa mort à ce... Assura l'achèvement de 16 œuvres inachevées. Le résultat de ces travaux est présenté actuellement à la Hauser Wirth Gallery de Londres. En 2016, le musée Guggenheim de Bilbao présente l'exposition la plus complète jamais réalisée des Cells, intitulée Structure de l'existence les cellules. Les livres d'artistes en textile. L'artiste entretenait un rapport privilégié avec le textile et les travaux d'aiguille en rapport avec son enfance, durant laquelle elle était chargée de réparer les tapisseries pour aider ses parents tapissiers. Adulte, l'artiste cristallisa cette notion de réparation et continua à l'associer à, la, à la couture. Pour elle, ce fut également un moyen d'exprimer dans son travail artistique la manière dont les membres d'une même famille, et notamment de sa propre famille, tissent des liens, les défont et tentent de les réparer. C'est à la fin de sa vie, à partir des années 90, que l'utilisation de matériaux textiles va occuper une place prépondérante dans l'œuvre de l'artiste, notamment avec son installation Pink Days and Blue Days, suspension de vieux vêtements chinés d'adultes et d'enfants sur une structure en acier sur des os faisant office de cintre, ce qui la conduira dès 2001 à entreprendre des projets de livres d'artistes textiles. Le site du MoMA répertorie très précisément cette partie du travail de l'artiste, on peut y consulter les planches scannées des livres textiles illustrés et imagés par Louise Bourgeois, parfois en collaboration avec d'autres artistes, poètes, écrivains. Louise Bourgeois collabore avec Paolo Erkenhoff, qui écrit le texte pour son livre The Laws of Nature, et avec l'artiste et écrivain Gary Indiana pour To Whom It May Concern, qui écrit des poèmes en prose, des méditations sur la sexualité, les relations, la corporalité mises en lien avec des gravures de Bourgeois. Figure également dans le catalogue du MoMA le nombre d'exemplaires édités de chaque ouvrage, ainsi que leur mode d'impression et de fabrication. En effet, en fonction du propos de chacun de ses livres, l'artiste a utilisé le médium textile d'une manière différente. Euh... Voilà. Bon après, il penchons-nous par exemple sur le procédé de réalisation de son livre Oda l'oubli. Je vous invite à le lire si ça vous intéresse en détail. Euh... Ok, après sélection d'œuvres Bon, là, vous voyez, à droite, l'araignée, euh, c'est le truc qui est le plus connu euh, de l'Ouse-Bourgeois euh, en termes de représentation de, de... de trucs un peu clichés comme le César, euh, qu'on a au César, quoi. Parce que c'est des choses qui ont, qui ont circulé, euh, je sais pas, dans des, dans des, euh, des illustrations d'articles ou... Enfin, euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est assez comment dire répandu non oui oui oui c'est même euh, le truc le plus connu en fait hein. mm. comme tu dis hein, c'est euh, la marque de euh, la marque représentative de, euh, de... Bah, on verra ça dans la vidéo mais ce sera je pense un peu expliqué aussi comme on l'a lu euh, c'est la marque de, de, de tout son travail en fait aussi hein. ça mm. explique pas mal de tout ce que elle, elle a voulu en parler enfin la manière dont elle, elle en parle quoi. Oh, c'était bien, moi j'aime bien le Bourgeois, je trouve ça cool en général. Après, j'ai dû checker, comme vous vous doutez, avec tous les thèmes qui sont traités, etc. Euh, j'ai dû checker pour si c'était possible de passer ça sur Twitch. <rire> Parce qu'il y a quand même des trucs un peu vénères. Ouais, Mais ça passe, c'est tranquille. Donc on va faire 1945, et après on revient à, euh, à la vidéo et euh, aux, aux œuvres. Comme ça, ça nous fait un combo gagnant, comme on dit. Voilà, voilà. J'enlève ça. Je mets la frise. Voilà. 1945. Mais moi, je. Je suis en train de, de, de, de bannir euh, banni les robots, là. Je vous ai vu, euh, les robots. Je vous, vous ai vu dans le chat, là. Il y a des gens qui restent euh, constamment, en plus. Genre, euh, We Love Marbles, je, je te soupçonne d'être vraiment un robot. Euh... Dénonce-toi si tu n'es pas un robot. Mais je pense que tu en es un. Hein. Donc, Louis Bourgeois. Hein. Je crois que j'ai déjà son nom, mais je, sais, je suis pas sûr, donc euh, vu que. Voilà. Non, non, non, mais ça, c'est un. C'est un androïde, hein euh... <rire> 12bis. <rire> Fais la différence. Non, non, non, mais euh, 12bis, je sais d'où il vient. Hein. C'est, je sais, je sais que c'est pas pour pouvoir l'envoyer sur une autre plateforme, pour pouvoir, tu vois. Euh, bah pour We Love Marbles, mais je pense que oui. Hein. Pour les autres, je, je les ai cramés par contre, t'as pas besoin, je le ferai. Voilà Louise Bourgeois. Ça, c est, c est... On a attendu quand même deux saisons hein, pour faire Louise Bourgeois, alors vrai. que c'est quand même une, des On artistes hyper, hyper connues. Donc euh, hyper connu. Vous avez vu sa page, hein, elle est hyper remplie, euh, comparé à d'autres euh, bah, les, les, personnes qu'on fait. Euh, c'est totalement différent quoi. alors on va revenir sur notre sur notre hop je vous montre les œuvres hop. et après on fait euh, la version grande pour regarder la vidéo prête mm. Ouh, c'est un croissant. Ouais, t'as vu. C'est Janus fleuri. Mm. <rire> il y a marqué Janus. Hein. Oui, Janus fleuri. Ensuite, il y avait qui d'autre? Euh, The Birth, donc la naissance. Donc mm. là, on voit, on voit les petits bras de la naissance. Hein. Ah, <rire> c'est une fleur aussi, ça. C'est une fleur aussi. Alors, Mitsun aussi, donc il y a Broken Chair Media là, qui est en train de, de nous envoyer tous ces robots, donc on va tous les acheter. Euh... On continue. Donc ah. euh, voilà, la maman. La maman. La Bilbao. Les états altérés. Tous des bottes. C'est bien ce que je me disais. C'était pour We Love Marble surtout. Que je ne savais pas. Cumule 1. Mmh. On peut rester un peu dessus. Hein. C'est toujours agréable de voir ça. Ah, C'est des petits ballons. Oui, je sais. Sous du tissu. Et euh, autoportrait. <coughs> ok. Voilà, presque ces boobs euh... sur le coup. Euh, je valide, euh, petit cancanou canou. Euh. J'ai je, je, plus de batterie. Euh, j'ai bloqué tout le monde, mais du coup, j'ai plus de batterie. Voilà, donc on va regarder la suite pour, pour De Luis Bourgeois. Désolé pour cette petite pause bannissement. Alors, moi, j ai, j ai, j je savais pas qu'elle avait fait ça. Je trouve ça cool. Et il y a les. Euh, ce qu'on n'a pas vu aussi, c'est les, les femmes, les dessins des femmes maison. Oui, on n'a a pas encore vu. Mais euh, on peut voir du début, déjà. Voilà, donc il y a ça aussi. Ah. Ce portrait est génial. Mm. Toujours apprécier les portraits. Là, on ne voit plus. Oui, oui non, mais t'inquiète, c'est juste que là, je pouvais pas le faire. Je les voyais euh, depuis... Euh... C'est hyper connu, cette photo. Bon. Je, je sais, Raving Bell, t'inquiète. C'est juste que je peux pas le faire en même temps. Euh, c'est pour ça. je trouve ça admirable c'est un petit manteau <rire> un petit manteau pour bête. en plus tu zooms t'es vraiment un enfant et les gens ils ont l'air tellement contents regarde <rire> qu'est-ce que tu penses que ça représente toi et si on tourne autour, est-ce que ça nous dit d'autres <rire> choses Mon dieu. Dim, dim, dim, dim, dim. Donc ça, ça doit être les sels, hein, je suppose. À gauche. Donc ça, c'est avec les os, là. Oui. Je sais pas si vous voyez bien, parce que nous, on, on le voit, mais c'est un peu petit quand même, pour vous. Là, on voit bien là, les eaux. C'est une exposition récente, parce que la fille, elle a un masque sur la photo. Ouais. Bien sûr, dater les photos, d'après, est-ce que les gens portent le masque ou pas, sur la photo, hein. C'est une bonne idée, je trouve ça. Très bonne idée. Bon, Donc, les... y a pas les voilà. femmes. on euh... arrive sur l'image de Louise Bourgeois A.O.R. Je pense que mmh. La... les femmes maison... Mais en fait, mmh. là, on est en safe search. Ça se trouve, c'est à cause de ça. Hein. Mais elles sont pas nues, normalement. J'ai tapé maison en plus. Une femme maison, voilà. Donc ça, c'est des sculptures. Ouais, au début, elle a fait des, des dessins. Ah bah là il y a en bas il y a une espèce de peinture. Ça, ça, elle, elle est très rigolote la, celle, la, la troisième. Mm. C'est un immeuble carrément. Ouais c'est ça, c'est pour ça que je me Non, mais il y a des trucs cool. Hein. Moi, c'est pour ça que j'aime bien aussi. Euh. Tu sais, t'as l'impression d'avoir. Il euh, y, y a tellement de choses différentes, avec différents. Enfin, le, le même sujet traité, mais euh, des différentes manières de le montrer, c'est intéressant. Ouais. C'est incroyable. Bon, bah voilà, c'est cool. Et si on se matait, euh, du coup, notre. Euh... Un immeuble, c'est mou ou décoratif bien, bien joué. Bien joué bien joué pour le, le jeu de mots. immeuble. Bravo. Euh, bravo. Je vais essayer d'agrandir tout et après, on va regarder du coup. Hein. On, on est à la fin. Il euh, faut que j'enlève euh, Louise Bourgeois aussi euh, de nos... Euh... Ça va Moi, ouais, je vais juste... Euh... Ok, euh, bah, à, à, à, à plus. <rire> plus! Alors, pendant que moi je me prépare tout, est-ce que ça va? On a, ça fait deux heures. Au en fait, si vous souhaitez finir le stream sur une note musicale, mais rien à voir avec le Schmidbeek, ou si vous voulez checker plus tard dans la soirée, je vous donne ce lien. Je sais, je sais, tousser sur vos vieux, je connais, les, je connais la chanson, c'est ça? Et, et après, crotte a corrigé sur. Euh, euh, ne, toussez pas ne, tou ne, tou ne toussez pas sur vos vieux, sur vos <rire> sur vos vieux ce n'est pas bien, euh, voilà. Mais euh, je soupçonne un énervement sur le vote de la part <rire> de Hopkrod. De, de je soupçonne un peu. Voilà. Bon, c'était cool, on a fait, on a fait des, des, des artistes un peu cool quand bon, même. Je sais pas si vous avez bien aimé. Euh, voilà. Moi, je trouve qu'on a, a fait des grands, on a fait des grandes artistes en fait aujourd'hui. C'est ça, c'est plutôt bien. Ça. Alors, je vérifie. Est-ce que ça se voit bien Non. Voilà. Voilà. voilà là, là je suis prêt j'attends juste euh, notre cher mini blur et normalement ça devrait être bon voilà je pense qu'on est bon, bon bah, je vais charger le truc Est-ce que tout le monde est prêt oui. tout, tout le monde est ready Alors, euh, je crois que j'ai fait tomber... Voilà, mon multi, euh, Bon, multi-son. Euh, faites coucou à Nina, quand même. Oui, bah Nina, elle est occupée. Parce qu'elle était derrière, là, vous la voyez Ah oui, oui c'est vrai. <rire> quelle poseuse. Grave. Elle se léchait le cul, j'imagine, comme d'habitude. Ouais. Okay. Elle se léchait clairement le cul. Quoi euh, Je t'ai ramené un, un, un, des écouteurs pour mmh, ton Tu droit. les as pris Je les ai foutus où, là J'sais Allez, si, C'est bon. Tu es parfaitement ami-donné, oui. Ok. Bon, alors c'est bien, on est prêt. Ah, mais non <rire> c'est les seuls écouteurs On ne sait pas d'où ça vient. C'est bien Bon c'est pas grave. Attends, on va faire encore la technique d'habitude, c'est-à-dire de partage de... Alors du coup on laisse le micro, n'oubliez hein, pas. Aïe Oh <rire> Je me suis fait avoir mon oui, histoire. Vous êtes ready Alors est-ce que le son va marcher direct Oui. la maison de Louise Bourgeois, une immense artiste américaine born in France en 1911. Elle traverse tout le XXe siècle et vit jusqu'à presque 100 ans. Elle a été peintre, puis sculptrice, dessinatrice, graveuse. Elle a utilisé toutes sortes de matières, du plâtre, du bronze, du marbre, du tissu et même des matières étonnantes comme le latex. Ses parents réparent, restaurent d'anciennes tapisseries précieuses. Toute l'œuvre de Louise Bourgeois a été inspirée par son enfance, parfois douloureuse. Comme elle le disait si bien, l'art soigne. Mais ce qui va la marquer toute sa vie, ce sont les relations difficiles avec son père. Sa mère la pousse à faire des études, ce qui est rare à l'époque. Louise Bourgeois choisit d'abord d'étudier les mathématiques dont elle aime la précision. Elles sont à l'origine de son amour pour la sculpture. Et tant qu'une œuvre est imparfaite, hors de question de s'arrêter. Il faut la faire, la défaire et la refaire. Elle étudie ensuite l'art, suit les cours de l'École du Louvre et aussi de l'École des Beaux-Arts. Elle perd sa mère qu'elle adorait alors qu'elle n'a que 20 ans. Elle met beaucoup de temps à pouvoir en parler et la représente sous la forme d'une araignée. L'araignée, c'est celle qui tisse sa maison, c'est celle qui recommence à zéro quand sa toile est détruite. C'est celle qui répare, c'est celle aussi qui protège des moustiques. Les araignées sont les œuvres de Louise Bourgeois les plus connues dans le monde. En 1938, elle a 26 ans, Robert Goldwater, un grand critique d'art américain, pousse la porte de la petite galerie d'art de Louise Bourgeois à Paris. Il tombe, amoureux, et elle part vivre à New York avec lui. En 1939, hein il retourne en France pour adopter un petit garçon. Ils auront par la suite deux autres fils. Elle découvre l'art abstrait, le surréalisme. Elle fréquente de nombreux artistes réfugiés en raison de la Seconde Guerre mondiale. Joanne Miro. Le Joanne du On dit Joanne non, Pardon. Yves Tanguy. Marcel Duchamp. Elle devient américaine, mais a le mal du pays. Regarde ces sculptures totems. Pour Louise Bourgeois, chaque morceau de bois représente une personne de France qui lui manque ou des gens qu'elle a rencontrés à New York. Ces sculptures ressemblent à plusieurs choses. Des objets fétiches de tribus et des gratte ciel Elles sont sculptées dans du bois. Louise Bourgeois a dû monter sur le toit de son immeuble pour les faire, car son appartement était trop petit. À New York, elle crée des œuvres jamais vues auparavant. Mais c'était difficile pour une femme d'être artiste à l'époque. Le thème de la femme, de la maternité, est présent dans toute son œuvre. Louise Bourgeois se pose beaucoup de questions sur son rôle de maman. Tout au long de sa vie, Louise Bourgeois reprend à la maison de son enfance. Quand elle découvre qu'elle a été détruite, elle la recrée avec une guillotine au-dessus. Elle représente beaucoup de femmes maison. C'est une manière de soulever des questions sur le rôle des femmes, à son époque trop souvent restreint aux tâches ménagères. Louise Bourgeois est la première femme sculptrice à avoir une exposition rien que pour elle en 1982 au MoMA, le musée d'art moderne de New York. Elle est enfin reconnue comme une grande artiste, elle a alors 70 ans. Il était temps! Une grande exposition co-organisée avec la Tate Moderne de Londres lui a été consacrée au Centre Pompidou à Paris en 2008. Tu peux voir ses œuvres dans tous les grands musées du monde. Mm -hmm. Il, a, manger il les cheveux, Nina, là. Petite Nina elle, elle, mange elle, est, cheveux. elle est venue manger nos cheveux. Tu veux faire le stream, aussi Hein Touti tout, tout C'est ça. Touti tout, tout Tiens, tombé dessus. Bon, bah c'était cool Bisous sur sa tête. Exactement. Oh là, là, J'ai eu, eu un lancement dans le dos. Oh, la vieillesse Bon Maintenant qu'on a nettoyé euh, ce chat de, de, de, de tous les robots existants du monde, est-ce qu'on ferait pas un, un raid Ah, mais je peux plus raider, euh, je peux plus savoir qui y euh, a, moi que je, je peux faire, non, tu moi peux... je peux pas faire. Tu peux... Non, tu peux check, je... euh. Non, tu peux pas. Ouais. Tu peux check par contre s'il euh... si y a du people. Ah ouais, mais toi tu peux pas non plus. Ah bon, alors attendez, c'est plus compliqué que je ne pensais, je vais devoir regarder du côté de internet. que tu n'es pas abonné euh, à tout le monde Ben non. Loin de là. Non mais c'était cool, hein. est-ce que vous avez bien apprécié Parce que moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Hein. Euh, quand même. La petite vidéo est toujours cool parce que ça rappelle en plus un peu plus légèrement, on va dire, hum. ce qu'on regardait. Internet Ta gueule Quoi C'est euh, une commande, je suis gentil. Hum, pourquoi tu dis ça Parce que c'est... Euh, parce qu'il y a... Y a... <rire> Raving Bell qui dit internet cuillère. Oh. Donc, tu... Pourquoi Raving Bell dit ça aussi C'est une bonne question. Alors qui c'est qui a hein Ah mais Raving tu es en live Ou, ou c'est pas mis à jour <rire> Non c'est pas mis à jour. Euh, Qu'est-ce qui se passe de ce côté là Ouais. Ils vont pas ailleurs avant en. Hein je vois pas ce que c'est. Sean qui joue à la tunique. Euh, c'est un peu grâce à Sean que... Que on va pouvoir avancer dimanche. D'ailleurs, il y a Chipstream dimanche. Hein. Et euh, ouais. Bon. On va aller à... est ce que vous voulez faire Vous voulez aller voir un atelier... Un atelier, euh, atelier d'écriture pour tout. Temps on va aller à, aller à la Bibli. Lol. Allez. On fait ça. C'est une rêve camot initialement, c'est le roi Burgund qui crie interprète queer. Ah d'accord. D'accord. Euh, pourquoi les gens ils sont toujours là, là hein les gens que j'ai jetés en l'air Ah non, c'est parce que je les ai bloqués, je les ai pas ban. Attendez, attendez, on va, on va profiter de ce moment-là. Pour bannir du monde. Euh... Hop. Excusez-moi, je, je je passe en mode en mode euh, attaque. De mêlée. Oh, purée, je fais que des, des trucs n'importe quoi. Merci à vous aussi. Oui, c'était cool. J'espère que vous avez bien aimé. Je ne sais pas ce qui se passe. Euh, J'ai cliqué sur plein de trucs. Je voudrais quitter le mode studio. Merci. Non. Oh là là. Gestion du stream. Merci. Tableau de bord. Ah, merci. Oui, bonne soirée, petit cancan. Merci d'avoir été là. Bonne soirée, Belle. Euh, J'ai pas encore préparé le, le raid mais je vais le faire comme ça j'aurai le temps de, euh, de vous shut out aussi euh, où c'est que où c'est que je peux voir ça où c'est que je peux. Oh, oui c'est comme ça, outil switch, lancer un raid, est-ce qu'il y a à Al la euh, qui, qui est là Ah allez à ah. Voilà, hop donc, on va aller là-bas. Euh, si j'avais pas peur des bans euh, de bots utiles, j'aurais déjà fait un truc pour bannir automatiquement tous les bots sur le site Twitch. Moi, je m'en fiche, en fait, des bots utiles. Hein, je t'avoue que j ai, j ai pas, je fais jamais vraiment attention à ça. C'est quoi les bots utiles C'est les, les bots utiles. nécessaires à Twitch, au fonctionnement de Twitch. Moi, je soupçonne que j'en ai banni euh, suffisamment pour pouvoir ne pas être euh, euh, mis en avant, on va dire. C'est où que c'est